Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach libre 25e épisode de cette saison. J'espère que vous avez la forme. Après un Zach Aroulib, la semaine dernière d'exception avec euh, Diablo X9, euh, Monsieur Benoît x 9 c'était super. Vous avez l'air d'avoir kiffé, donc j'étais extrêmement content. Et en fait, je me faisais la remarque en voyant l'engouement autour de l'émission avec euh, Diablo X9 et puis au global autour de la saison, c'est à quel point on a réussi, euh, vous et moi, à transformer un simple format d'interview en un truc vraiment très attendu, très souvent. Quand je vois votre engouement sur les invités, quand je vois vos retours sur les émissions, quand je vois les vues que ça fait, etc., je suis totalement bluffé. Et pour ça, je tenais à prendre quelques secondes en début d'émission pour vous remercier. Ça fait vraiment très plaisir. Et c'est la récompense d'un travail que je suis content de mener chaque semaine. Donc, merci à vous, les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une belle émission. J'ai un invité qui casse totalement. Et j'aime bien avoir de temps en temps des gens qui changent, qui ne sont pas forcément issus à 100% du, euh, du monde d'Internet parce qu'ils font, euh, même si quand même un petit peu, ou alors du monde sportif sur lequel on s'est ouvert cette saison. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un qui change complètement, Monsieur Charles Villa tu Charles, j'espère que tu as la force. Ça va, merci, merci de m'accueillir. Je suis honoré d'être invité dans cette émission après euh, Diablo X9. Euh, voilà, c'est ouais, pas, pas mal, c'est pas mal, c'est ça. met la barre assez haut, mais euh, voilà, je suis, je suis content donc euh, ça, ça fait plaisir. Vrai plaisir, bah, je pense que tu as vu l'engouement des gens quand je t'ai annoncé. C'était très content, bah ouais, ouais, ouais c'est toujours moi. Je, je regarde beaucoup les commentaires en plus dans mon travail, etc. donc euh, c'est vrai que ça fait chaud au cœur quand, quand les gens sont en rendez-vous. Ouais. Incroyable, incroyable. Tu suis toi un petit peu Twitch, YouTube, tout ça machin Ou oh, alors est-ce que tu suivais même quand tu étais plus jeune et tout et enfin... Bien sûr. Moi, je, je mate du streaming depuis 2007-2008. Euh, à l'époque, c'était sur X-Fire. Oui. Des, euh, du World of Warcraft et du CS sur X-Fire. Oh, mais Xfire, on est sur bien un mais mec bien de l'époque, là. Ça fait 10 ans que pas entendu ça. Mais bien sûr. Les gros. plus et... anciens, il parlait de Justin T.V. Ah, ah c'est venu après. Justin bah, oui, T.V. Ouais, bien sûr. Non, bah, non moi, je, je suis gros gamer, en fait. J'ai joué très, très longtemps à World of Warcraft. Donc, euh, donc j'ai maté du streaming très, très tôt. Et euh, bien sûr, je suis beaucoup euh, le, le streaming du Twitch français parce que, euh, en fait, euh, bah, j'ai fait tous les E-Events euh, pour Brut. Euh, ouais parce que je suis passionné de streaming. Et donc forcément, j'ai rencontré la plupart des gros streamers français avec qui je m'entends très bien. Et, et euh, bah, à chaque fois que je fais un événement de streaming, je, je prends mon pied parce que j'en consomme beaucoup. Tu vois, encore aujourd'hui... Alors moi, je mate du streaming de WoW, principalement, ouais, ouais. Euh, ou des potes créateurs que, que j'aime bien, mais euh, je suis un gros consommateur de Twitch, bien sûr. Genre typiquement, par exemple, tu es un soir, tu as passé une grosse journée, tu es fatigué, etc. Ouais. Tu arrives, tu lances Twitch, tu regardes qui Ou alors ensuite, la même question, tu lances YouTube, tu regardes qui Alors sur Twitch, en ce moment, je regarde beaucoup un streamer français qui s'appelle Luxia, ouais. qui stream du content PVPHL, et moi, je, je, c'est ce que j'aime dans World of Warcraft et euh, sinon il y a un autre joueur qui s'appelle Waz qui est un des meilleurs joueurs au monde de, de World of Warcraft et après sinon en streaming si j'ai des potes créateurs qui qui stream des petits jeux comme ça je vais je vais zapper là-dessus mais je regarde principalement du Whoops je joue à okay. donc, euh, donc voilà et sur YouTube est-ce qu'il y a des jeux YouTube peu c'est bah, peut-être un peu plus varié non YouTube de tout en fait tu vois je peux regarder une des interviews comme je regarde une vidéo de Squeezie comme je regarde bah, mes potes créateurs, parce que je connais beaucoup de, beaucoup de vidéastes comme euh, Cyrus North, euh, Simon Puèche, que tu as fait il n'y a pas longtemps à Bordeaux. Voilà, franchement, c'est hyper euh, divers. Mais, euh, mais je, suis, je passe mal, En fait, j'ai 10 heures de téléphone portable par jour. Euh, je regarde beaucoup, beaucoup de contenu, majoritairement du contenu internet. En fait. Tu m'étonnes, c'est incroyable. <rire> je suis très content d'entendre le nom de Luxia parce que Luxia, c'est quelqu'un avec qui je faisais de la compétition sur Call of Duty Sérieux il y a 10 ans, en 2011. Bah, vois, comme quoi, il n'y a pas de hasard. Ouais. En 2011-2012, on était dans le même roster, on jouait ensemble, on a fait des LAN ensemble, etc. Ah, on on s'entendait très bien. Donc en fait, quand j'ai entendu son pseudo, j'ai vu qu'il bah, avait répondu. Quand j'ai fait l'annonce, ça a ticketé direct dans ma bah, tête. Ouais, parce qu'en fait, euh, bah, c'est Lapi, je ne sais pas si tu vois qui c'est, Lapi, oui. euh, qui a organisé il euh, y a pas longtemps une compète. Euh, surbois entre joueurs pro de World ouais, of Warcraft et euh, célébrité d'internet entre guillemets bon voilà j'ai été un, un invité je me suis fait sortir au deuxième tour <rire> donc je vais pas la ramener t'en as passé hein, c'est euh, ça voilà je suis content <rire> non c'était un peu la honte mais euh, mais voilà tu vois c'est il y avait Zera qui était présent il y avait Cusa etc donc euh, donc ouais je, je, je, je joue et euh, si je peux participer à des trucs je le fais parce que je kiffe ça Incroyable, incroyable. C'est ce que Clément dit dans le chat, Luxia le crack qui a remonté un gros tournoi il n'y a pas longtemps. Ouais, voilà, ça, pardon, voilà, c'est ça que je voulais dire avec Ponce. Il a gagné un tournoi et là, il est qualifié pour les AWC. C'est les championnats du monde de, de World of Warcraft. C'est une des meilleures teams. Incroyable, incroyable. On aime bien ça, ça, ça, ça, ça met de la France à un haut niveau. Voilà, exactement. Extrêmement agréable. Alors, on va discuter aujourd'hui. Franchement, par rapport aux émissions que je fais d'habitude, genre la préparation de celle-ci a été complètement différente. On aborde une activité différente, etc. J'ai écouté pas mal de tes passages ailleurs, notamment par exemple chez Hugo Décrypte, ouais. également sur France Inter, quand t'es passé il y a pas longtemps, je crois. Ouais, euh, euh, il ouais, y a un an, un an et demi. Ouais, c'est ça. Non, même non. avant l'été, t'étais passé pour parler un peu des fixeurs dans un autre média. Exactement, ouais. Euh, Numérama, ouais. je crois, ou un truc comme ça. Donc du coup, bah, j'ai écouté un peu tout ça et j'ai été vraiment passionné, donc je suis trop content de faire ça. On va discuter un petit peu de toi, de ton parcours, de tes avis sur des sujets. Et on a envie d'en savoir un peu plus. Et ici, dans Acorolibre, on a bien prendre le temps. Je donc je vais te demander qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît. Alors, je m'appelle Charles Villa, j'ai 32 ans, euh, je viens du sud-ouest de la France. J'ai grandi euh, au Bousca, euh, qui est une commune à côté de Bordeaux. Et euh, quelles études j'ai fait, c'est ça ouais. bah, En gros, j'ai fait un bac général euh, littéraire, ultra classique. D'accord. Élève, euh, moyen, pas ouf, euh, bac sans mention. 10,32. Euh, exactement. <rire> non, mais c'est vrai, il y a 10,11 ou 11, 11, je ne sais plus. Et, euh, et après, euh, pareil, ultra classique, euh, école de journalisme. Et, euh, et après, en fait, j'ai commencé à bosser super tôt parce que j'ai eu des opportunités professionnelles très vite. Et, euh, et après, euh, bah, j'ai... J'ai pris beaucoup de risques aussi dans ma carrière très tôt, très jeune, euh, qui ont fait que, bah, assez vite, j'ai pu faire des documentaires pour la télé. Très bien. Et je suis arrivé chez Brut, maintenant, il y a euh, cinq ans et demi. C'était comment l'école de journalisme L'école de journalisme, en vrai, euh, moi, j'ai un avis assez particulier sur les écoles de journalisme, dans le sens où il y en a qui sont très bien, euh, où on peut apprendre plein de choses, mais en fait, chacun va y chercher des choses différentes. Euh, moi, ce que je voulais y trouver, je ne l'ai pas trouvé. D'accord. Parce que euh, je suis de la génération d'Internet. Euh, vraiment, je suis au, tu vois, je suis né en 90, euh, j'ai beaucoup gamé, euh, j'ai euh, commencé à, con, à consommer du contenu sur YouTube euh, dès 2007, 2008, etc. Et il n'y avait pas d'offres en fait, journalistique sur ces médias-là. Il y a Vice qui est arrivé au début des années 2010, qui proposait quelque chose d'intéressant, mais encore aujourd'hui en France en 2023, il y a très peu de médias qui font du contenu adapté euh, aux plateformes euh, YouTube au, ouais. ou aux réseaux, so aux réseaux sociaux. Et, euh, et donc à l'école de journalisme, euh, donc moi c'était en 2008 ou 2009, il bah, y avait rien. C'est-à-dire que moi, ce que je voulais faire, euh, on ne l'apprenait pas en école de journalisme, et, euh, et j'ai pas appris grand chose. En fait. D'accord. C'est en stage où euh, j'ai commencé à faire des stages dans les petites télés, etc. Euh, où je prenais ma caméra, en fait, j'allais faire des micro-trottoirs dans la rue. J'interviewais des gens sur plein de thématiques différentes, mais vraiment okay. enfin, l'ancienne, tu vois, les micro-trottes. Oh, les micro-trottes -ambiance, à... ambiance 2010 <rire> Franchement, c'est dur. Le micro c'est un exercice qui est pas facile. Tu prends 400 vents dans la journée avant que quelqu'un veuille bien te répondre sur des sujets parfois un peu techniques et tout. Bon bref, mais hyper formateur parce que bah, euh, je tournais tout seul, je filmais tout seul. J'ai même bien me filmer En plus, quand je déconnais, je faisais souvent mes potes. Je leur disais, bah, viens pas, je fais un micro trottoir sur tel sujet. Ouais. Et viens et on se filmait, on rigolait. En tout cas, j'adorais filmer. Et, euh, et en fait, très formateur, parce que je faisais aussi les petits montages tout seul, etc. Et après, bah, je suis parti en freelance, en gros, assez tôt, quand j'avais 24 ans. Et euh, bah, je me suis acheté des billets d'avion pour partir à l'étranger. J'ai commencé en Palestine. Ensuite, je suis allé en Afrique centrale pour faire des, des reportages. Très bien. Et j'ai mis un pied dans la télé comme ça, parce que j'étais à des endroits où... Oui, bah. En gros, quand je suis allé en Palestine, ça a pété au moment où j'y étais. J'étais le seul gars avec une caméra sur place, donc j'ai pu vendre mes images à France 5, etc. Et en fait, je suis rentré dans une boîte de prod qui a vu que j'avais un profil un peu particulier, assez nouveau aussi dans les médias. C'était un mec euh, qui partait tout seul euh, avec sa petite caméra, son petit sac à dos et qui se débrouillait vraiment de A jusqu'à Z et, euh, et qui ne coûtait pas très cher aussi, la vérité. <rire> C'est le début, début dans le métier voilà, Et je prenais des risques assez élevés pour quelqu'un qui bossait seul. Et en fait, bah voilà, j'ai rencontré une petite dame qui m'a fait confiance parce qu'elle s'occupait des documentaires dans cette mode de prod. Et je ne sais pas, elle a dû voir un truc en moi. Dit, lui, il a, il a un truc et euh, elle m'a dit, bah vas-y, je te prends un documentaire. Et en fait, ça a commencé comme ça. J'ai commencé à faire un premier documentaire pour France 5 et après, j'en ai enchaîné 10, 15. Et ensuite, euh, bah voilà, j'ai commencé à faire un peu mon trou dans, dans le métier assez jeune, au final. Et, euh, et c'est comme ça, après, que aussi, euh, je suis rentré chez Brut. J'ai ouais. un profil jeune... Euh, je viens de reporter. Il y a quand même un truc qui, qui m'interpelle parce que je veux vraiment être sûr que ça s'est vraiment passé comme ça. Ouais. Genre, 23 ans, 24 ans, comme tu nous dis, ouais. tu termines tes études Non, j'ai terminé à 21 ans. Ok. Donc, en fait, licence. Et j'ai trouvé un stage juste derrière et j'ai été embauché en fait. Très bien. Parce ouais. que moi j'allais dire, euh, genre tu m'as dit que tu t'es lancé en freelance à 24. Ouais, c'est ça. Genre à 24, tu as pris ta caméra, ouais. tu as pris deux billets d'avion direction euh, Tel Aviv ou un truc comme ça, juste à côté. Ouais. Tu as pris ensuite une voiture et tu es allé en Palestine comme ça, sans, exactement. sans savoir à quoi t'attendre. Ouais, exactement. En fait, euh, donc, quand j'étais, quand je bossais, euh, donc j'ai eu un petit contrat, etc., je n'étais pas hyper bien payé, mais je, je, tu vois, je bossais beaucoup. Mmh. Donc, tu vois, j'ai mes jours de congés euh, machin. Et en fait, quand je suis parti de ce contrat, à 24 ans, j'ai ce qu'on appelle un solde tout compte. Et j'avais 10 000 euros parce que j'avais beaucoup euh, ouais. travaillé. Avec ces 10 000 euros, j'ai tout mis dans une caméra. Je me suis acheté une C300 à l'époque. Euh, donc, c'est une caméra Canon, machin. Un pied, de la lumière, etc. Et deux billets d'avion. Vraiment, parce que j'avais deux missions de prévu J'avais prévu, euh, tiens, je veux aller à, à Hébron euh, en septembre. Je ne sais plus, c'était octobre 2015 ou je ouais. octobre 2014, je ne sais plus. Et, euh, et après, j'avais une mission humanitaire en Afrique subsaharienne sur une maladie tropicale qui s'appelle le Noma, qui est une gangrène des tissus de la bouche et les enfants en bas âge qui sont... Euh, qui souffrent de malnutrition souvent, etc. Et c'est un sujet qui m'intéressait énormément. Et ça a commencé comme ça, en fait. Donc, je suis allé en, en Cisjordanie, à Hébron. Ça a pété quand j'y étais. Et donc, j'ai revendu mes images à France 5 parce que j'étais le seul journaliste sur place à, à cette époque-là. Et après, euh, quand je suis rentré, je suis allé voir cette fameuse dame dans la boîte de production. Je lui ai dit, bah, écoutez, je pars euh, en, en Afrique, là, à la frontière avec la Gambie, dans pas longtemps, pour aller faire une mission humanitaire qui va traiter de ce sujet-là. Si ça vous intéresse, tant mieux. Si ça vous intéresse pas, j'y vais quand même parce que je vais Parce faire. que les billets sont pris. Et, que... et, et puis que je, je serai toujours comme ça. Tu vois, euh, encore aujourd'hui, euh, si chez Bruton on venait à me dire non, mais que c'est un sujet auquel je crois et que je, que je veux faire, j'irai. Okay. Vois, donc euh, c'est ma mentalité, etc. Et en fait, bah, elle m'a dit, euh, ouais, ça m'intéresse. Et, et après, en fait, j'ai toujours eu carte blanche dans tout ce que j'ai fait. Parce que quoi qu'il arrivait, bah, j'y allais, quoi. Très bien. Et donc, euh, donc voilà, ça, ça a vraiment commencé comme ça. C'est dit... un peu, c'est un mélange de hasard. Parce que quand j'y étais, ça a pété. Et puis hasard de tomber dans cette boîte de production avec cette dame qui a vu quelque chose en moi. Euh, voilà, un mélange de hasard, de forcer la chance aussi un peu. Et puis euh, voilà, après... Ouais, de timing et Voilà, c'est un mélange de plein de choses. Et par exemple, tu as dit qu'en début de carrière, forcément, et ça, c'était l'un intérêt, des intérêts des gens qui faisaient appel à toi, c'est que tu disais que ça coûtait pas cher. Ça coûtait combien, par exemple, en début de carrière euh, des bah, vente, vente des images ou un docu Alors, ou... typiquement, quand je faisais un, alors, un 35 minutes pour France 5, par exemple, alors, c'était vraiment pas bien payé par ouais. rapport à ce que des réalisateurs de documentaires pour France 5 peuvent, peuvent faire. Mais je gagnais, tu vois, euh, j'étais payé, en fait, 15 jours en pige à 300 euros la pige. Donc, ça me faisait 5000 euros à peu près pour un 35 minutes sur lequel je pouvais passer un mois et demi, deux mois, en prenant parfois beaucoup de risques. Ouais. Tu vois, donc, en vrai, c'était pas... Mais ça m'allait très bien, tu vois, à l'époque. En fait, j'avais un chômage de mon premier contrat euh, et j'alternais entre un mois où je pouvais faire 5000 euros et pendant deux trois mois j'étais au chômage le temps de préparer le prochain documentaire enfin, voilà c'était précaire mais ça allait très bien j'avais pas besoin de, de plus pour vivre mmh. et, euh, et en vrai après bah, j'avançais souvent des frais pour mes reportages tu vois, je me suis payé des billets d'avion je me suis enfin, voilà tu vois, après sûr. moi je coûte pas cher tu vois, sur le terrain je dors par terre s'il faut dormir par terre je mange <rire> euh, je mange euh, je mange très peu hôtel que... une étoile pff. non mais ouais vraiment tu t'as pas en fait Surtout dans les endroits où je vais, souvent, bah, les conditions de vie sont très difficiles. Donc, bah oui. euh, tu t'adaptes, en fait, euh, de manière assez naturelle. Il n'y a pas un effort colossal à faire. Tu es humain, tu sais que la situation est comme ça, donc tu t'adaptes. Bah oui. N'importe qui le ferait. Il y aura un côté qui... un peu chelou, euh, genre, euh, je viens vous filmer la journée, je rentre dans mon 5 étoiles l'espoir. Non, soir, ouais, euh... ça, ça... Alors déjà, c'est assez rare. Ça, comme situation, c'est très rare. Euh, même euh, pour les journalistes, de manière générale, Ça existe. Parce que dans des pays, c'est possible d'aller sur la ligne de front et de rentrer dans une ville qui est sécurisée avec des beaux hôtels, mais ça, ça reste rare. Euh, mais ça, je l'ai très peu fait parce qu'en fait, moi, j'ai souvent bossé vraiment en immersion sur le terrain avec les gens. Donc, je dormais avec eux, je passais du temps avec eux. Et donc, euh, c'était... Enfin, tu vois, j'étais quasiment jamais avec d'autres journalistes. J'ai toujours bossé tout seul... Euh, euh, même pendant très longtemps, je bossais sans fixeur, sans traducteur, etc. Okay. Donc, tu allais sur place et c'était on verra. Hein. Ouais, je me débrouillais pour euh, trouver des gens qui pouvaient baragouiner de l'anglais ou m'aider. Euh, tu vois, euh, voilà. En Afrique, il y a plein de pays où les gens parlent un peu français. Donc, il ouais, y a toujours moyen de moyenner, en fait, et je fonctionnais beaucoup comme ça pendant très longtemps. C'est assez intéressant parce qu'on parle un petit peu de ton métier. Là, on a parlé des prémices, c'est-à-dire les reportages que tu as fait, etc. Comment est-ce que toi-même, tu décrirais ton propre métier Tout le monde va parler pour oh là, toi, mais comment ah, est-ce que toi, tu parles Comment décrire le métier de journaliste c'est dur métier. Comme... mon métier, métier c'est je, pas je, le métier de journaliste en général moi j'aime euh, j'aime bien raconter les histoires des gens euh, j'ai la seule chose que je sais à peu près bien faire dans ma vie la seule chose sur, pour laquelle euh, je, je trouve que j'ai un peu de talent c'est euh, filmer les gens et euh, et bon c'est l'expérience qui a fait qu'aujourd'hui euh, les produits finis ressemblent à ce type de documentaire là et les équipes qui travaillent avec moi mais euh, c'est la seule chose dans laquelle j'étais bon c'était raconter les histoires des gens et euh, en y mettant je pense un peu d'humanité et aussi en faisant ça de manière différente de la ouais. télé euh, traditionnelle. Euh, je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien, c'est juste que c'était différent. Et je pense que c'est aussi pour ça que les gens euh, qui me suivent aiment bien mon travail, c'est que je ne fais pas ce que font les, les médias traditionnels ou, ou les autres médias. Euh, donc, euh, donc voilà, moi... Je, euh, je ne fais pas forcément de l'actualité non plus, ça m'arrive d'en faire, mais je fais aussi du temps long, je fais aussi des sujets qui sont froids, froids c'est-à-dire qui ne sont pas au cœur de l'actualité. J'aime bien aller dans les endroits dont peu de gens parlent, euh, où les médias, les autres médias n'en parlent pas beaucoup. Moi, il y a un sujet qui, qui est très important à mes yeux, c'est la malnutrition sévère aiguë. Euh, C'est-à-dire ces enfants malnutris dans des pays où il y a des problématiques euh, autour de la nourriture, etc. Euh, bah, c'est des sujets dont on parle peu, mais c'est un sujet important euh, pour moi. Donc euh, voilà, il y a plein de trucs où, où je fais toujours un pas de côté, ou alors je, je vais dans les endroits où peu de gens vont. Parce que j'aime bien ça, mais voilà, le cœur du truc, c'est raconter euh, l'histoire des gens. Tu voilà. parlé Sur de... des sujets qui m'intéressent, en vrai fondamentalement. Euh, on me demande toujours pourquoi tu vas là pourquoi la majorité du temps, je fais des trucs que j'ai envie de voir sur YouTube. Ok. C'est-à-dire, je prends un sujet, putain, ça, ça ça m'intéresse, j'aimerais le creuser. C'est aussi simple que ça. Ah euh, typiquement, euh, on, a, on parle souvent de mes docs, euh, mes documentaires au Mexique sur les problématiques de narcotrafic, etc. Même si j'ai pas fait que ça. Euh, en fait, je regardais les séries sur Netflix, je me suis dit, en, en vrai, ça ressemble à quoi C'est parti de là. Tu as regardé Narco, c'est puis t'es allé ouais, au Mexique. Exactement. <rire> Non mais, vraiment, il a regardé Narcos son, saison 2, il s'est dit là, faut que je creuse. Exactement. C'est des <rire> trucs, je suis curieux de savoir mais comment ça se passe ouais, sur terrain, à quoi, ça, à quoi ça ressemble. Ouais. Ouais, voilà. C'est passionnant, vraiment, ouais, je, trouve ça, je trouve ça vraiment C'est si compliqué que ça, je sais que les gens euh, se ils, ils disent souvent, euh, putain c'est ouf les endroits où il va, etc. Mais la plupart, tu vois, euh, peut être qu'on en parlera, mais euh, le King of the Street, là, le, le Fight Club oh, bah, underground ouais. en, en, en Suède, bah, j'ai vu les vidéos sur YouTube. Okay. tu vois, moi, je suis passionné par sport de combat, j'ai fait, mais c'est quoi ce délire J'aime bien cette implicitité. Et j'ai tout fait pour y aller, en fait. J'aime bien cette implicitité. Voilà, cette voilà donc ça part de ça. Et souvent, en vrai, c'est des trucs que je vois sur Internet. Et quand, par exemple, tu vas pour faire un reportage, ouais. genre imaginons, ok, donc là, euh, je vais dans cette zone, mon matériel est prêt, je sais qui je vais rencontrer, le fixeur, tout ça, machin, tout est... Mm -hmm. Est-ce que tu as une trame à peu près de ce que tu veux ou est-ce que tu as envie de ramener le truc ou alors il y a une part d'imprévisible sur place qui fait que ouais. du coup tu vas des fois subir les choses et après... De ouf. Donc du coup tu fais des images et tu vois ce que t'en fais. Bah, les meilleurs reportages c'est quand tu subis les trucs en fait, c'est-à-dire quand il y a de l'imprévisible. Évidemment que tu pars forcément avec un préconçu, c'est-à-dire, euh, bon, bah, je vais essayer de traiter ce sujet-là. En amont. tu prépares, tu vas discuter peut-être avec un, un fixeur. Donc, les fixeurs, ce sont euh, nos contacts sur le terrain qui peuvent nous aider soit à traduire, soit à trouver des contacts, qui sont souvent des journalistes aussi. Hein. C'est des collègues, ouais. simplement. Euh, moi, souvent, c'est mes co-réalisateurs aujourd'hui parce que bah, sans eux, je ne pourrais pas aller dans telle ou telle zone ou rencontrer telle, telle ou telle personne. Mais, euh, mais après, tu peux préparer un maximum. Et sur le terrain, notamment dans les endroits à risque, T as une part d'inconnu qui est colossale. C'est-à-dire que tu sais pas qui tu vas rencontrer dans tels endroits, que ce soit des gens dangereux, des gens qui te veulent du mal ou des gens aléatoires parce que tu as une scène de chaos et bam, tu croises quelqu'un qui part en courant ou machin et as envie de le filmer. Donc voilà, il y a énormément d'aléatoires dans, dans, dans ce qu'on fait. Hein. C'est pas que moi, hein. ça ouais, concerne tous les journalistes. C'est le métier en général. Ouais. On a forcément un préconçu parce que je m'intéresse à une idée. J'imagine que ça peut être un peu comme ça, mais je sais que la réalité du terrain est toujours énormément différente. Donc, à la fin, sur place, c'est bien de se laisser porter aussi par les gens que tu rencontres, par leurs histoires. C'est pour ça que j'aime bien passer du temps sur le terrain, en immersion... Ça fait vraiment partie de notre taf. Et c'est aussi là où tu as souvent, je pense, une petite différence avec... Euh, moi, je ne fais pas de hard news, donc de l'actualité en continu, euh, non-stop, etc. Moi, souvent, euh, tu vois, quand je vais dans un endroit, je rencontre une personne, je vais passer trois, quatre, cinq jours minimum avec elle pour comprendre qui elle est, ce qu'elle ouais. fait, etc. Tu ne vas donc, pas deux heures, le temps, temps d'un après-midi pour la séquence. Quoi. Voilà, ça ne veut pas dire que je me permettrai pas de juger est-ce que c'est mieux ou moins bien. C'est... Une manière différente de concevoir, euh, tu vois, comment tu racontes ce que tu filmes, ce que tu vois. Et, euh, et voilà, moi, je passe de, de pas mal de temps. Et donc, du coup, forcément, t'as beaucoup d'inconnus. Parce que bah, c'est de la matière humaine. Tu peux rencontrer quelqu'un, les premiers jours, il est très sympathique. Et puis, tu te rends compte bah, en fait, sur ça, je crois qu'il m'étonne un peu. Ou ouais. ça, il, il change un peu la réalité, à mon avis. ou enfin, Tu vois, c'est ça. Tu es tout le temps en train de manipuler de la matière humaine. Donc, c'est assez, euh, assez passionnant. Tu déjà tombé sur un gros mytho, genre Bien sûr. Genre Bien sûr. Par mais exemple Il y en a, a partout. Non, parce que je veux pas cibler des gens. Non, mais sans cibler ou sans forcément sentir le nom. Genre une situation où tu as dit ça mais bien suis allé bah, voir et c'était pas ça bah C'est pas, pas, pas tant euh, en amont, c'est juste que tu discutes avec la personne et parce que euh, en vrai, aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup beaucoup d'expérience euh, notamment en zone de conflit et sur les crises humanitaires. Donc, je sais quelqu'un qui va me mentir sur des chiffres ou sur des situations, il va te décrire une situation de chaos ouais. euh, qui est vraiment pas du tout normale, euh, qui va te décrire des rapports humains où tu dis, c'est chelou quand même ce qu'il ouais. dit parce que moi, je l'ai rencontré, cette personne, elle a pas l'air comme ça. Enfin... Voilà, j'ai pas d'exemple concret, j'en ai en tête, tu vois, mais euh, c'est des personnages que tu ouais. peux peut-être voir dans mes documentaires et j'ai envie de les cibler, etc. Mais euh, il mais y a beaucoup de gens qui mentent, tu vois, ou qui déforment un peu euh, la réalité. Parce que, bah tu racontes ton histoire et, voilà, tu... c'est ça qui est difficile aussi, tu vois, quand tu... C'est pour ça que c'est bien de passer du temps avec les gens. Je vois. Parce que tu racontes forcément mieux après leur, leur histoire, quand tu as passé 4-5 jours avec eux. Euh, voilà, quand je disais, ils sont sympas les premières heures, les premiers jours, puis après tu te rends compte, tiens... Lui, il a cette opinion-là sur telle ou telle problématique, donc il est peut-être pas aussi euh, gentil que ça sur telle ou telle je En vois. fait, tu vois, tu voilà, t'adaptes, c'est un métier d'adaptabilité et de, de storytelling, en fait. Je vois, Beaucoup. je, vois, je vois. Dans, dans ton interview avec Hugo, tu as dit un truc très intéressant. Tu as dit que l'un des bons côtés d'avoir rejoint Brut, c'est ouais. que par rapport à quand tu faisais des reportages pour la télé, Genre les reportages pour l'été, tes potes, ils regardaient pas, on les retrouvait pas vraiment, tu pouvais pas <rire> utiliser toi-même tes images, c'était ouais. payant, tu disais que c'était 1300 euros la minute et tout. Ouais, l'enfer. Une, une dinguerie, quoi. Alors que là, maintenant, je suis sur Brut et sur Internet, c'est partagé, ça a une certaine temporalité, donc les gens ouf. peuvent regarder ça des mois, des semaines après, des choses comme ça. Ça reste, c'est marquant et ça correspond plus au fait que tu sois un incarnant de ton reportage. Est-ce que tu penses que du coup, c'est une des raisons qui fait la réussite de ce que tu fais, le fait d'être un incarnant, de vraiment porter ton concept en étant toi-même dedans, un petit peu de la même manière. Et lui, il n'est pas vraiment allé sur Internet, mais ça fait aussi la force de son euh, format. Par exemple, Antoine de Maximi, tu vois, j'irai ouais, dormir bien chez sûr. vous ou ouais. des choses comme ça. Est-ce que tu penses que le fait, par rapport au reportage classique où ça va être une voix off ou alors ouais. quelqu'un qu'on va brièvement voir, le fait d'être l'incarnant fort, de ton concept est-ce que tu penses que c'est ce qui fait sa réussite et même dans le chat je pense qu'ils peuvent le dire est-ce que c'est le fait de voir Charles de voir sa tête de voir ses commentaires de le voir sur place etc est-ce que c'est ce qui vous plaît et c'est ce qui passe ces reportages pour vous à un autre niveau alors c'est une question intéressante et il y a plusieurs euh, volets dans la réponse que je vais te donner parce que moi à la base euh, quand j'ai commencé à faire ce métier je voulais je voulais faire des documentaires et dans le documentaire on a tendance à s'effacer au profit des gens que tu filmes et je trouve que euh, d'un point de vue moral, c'est une valeur plutôt, euh, euh, plutôt cardinale et forte dans le documentaire. C'est que voilà, il n'y se... a pas d'incarnation. Ouais. On laisse la place aux gens. Euh, et moi, j'étais pour ça. Je faisais ça pour, pour la télé. Si j'ai commencé à incarner euh, mes vidéos sur, euh, sur Internet, euh, ce n'était pas, pas pour me mettre en avant, C'est parce qu'en en fait, les gens regardent ça sur YouTube. Les gens préfèrent suivre un créateur. Et quelque part, c'est aussi euh, rassurant pour eux parce qu'ils se disent... « Tiens, lui, je sais comment il travaille. D'accord. J'arrive à voir à peu près quelles sont ses valeurs, comment il est humainement, donc je m'attache un peu plus à ce qu'il fait. » Ok. Et la réalité, c'est que euh, c'est aussi bien, je pense, de, pour le journalisme de manière générale. Moi, tu vois comment je consomme de l'information. Je suis des, pas de médias en particulier, je suis le travail de mes amis okay. dont je sais qu'ils sont bons sur le terrain, dont je sais qu'ils respectent les gens, leur histoire... Humainement, ce sont des, euh, des belles personnes, etc. Je ne suis pas un média en particulier. Je suis des, euh, des reporters parce que j'ai confiance en eux. Très bien. Et je pense que euh, c'est l'incarnation, quand c'est bien utilisé, que ce n'est pas un truc où tu vas tirer la couette vers toi, où ouais. tu, vas, Ou tu vas te ouais, starifier. Ouais. Voilà. Je pense que c'est un outil formidable pour, la, pour, pour, pour ce métier parce qu'en vrai, euh, c'est un métier hyper humain. Si tu enlèves l'humain de l'information... Euh, moi, je ne crois pas trop euh, au journalisme euh, objectif, neutre, etc. Quand tu regardes mon taf, tu vois qui je suis. En vrai, parce que, bon, déjà, je fais des documentaires qui m'intéressent, donc je vais chercher les idées qui m'intéressent. Mais ma manière de raconter ces histoires-là, elle transparaît, en fait, dans, dans, dans mes documentaires. Ouais. Donc, tu vois, je pense que tu arrives à voir à peu près qui je suis, parce que je mets mes tripes aussi dedans. Très bien. Donc, euh, ouais, je pense que c'est un bon outil, et je pense qu'aussi, ça met en valeur le travail de, de, de journalistes qui. Tu vois, qui qui vont chercher l'information ou qui prennent des risques pour, euh, pour raconter des histoires, etc. Euh, tu as des gens qui font de l'investigation, qui risquent leur vie euh, en sortant des affaires très sensibles. Euh, as des... Moi, j'ai des potes euh, aujourd'hui qui sont sur la ligne de front en Ukraine euh, et que, bah, qui travaillent pour des médias pas forcément très regardé par euh, nous, par les jeunes, etc. Mais qui font ce travail-là, qui prennent le, des risques. Et, euh, et je pense que l'incarnation apporte un peu ça. C'est que si c'est toi qui racontes... En fait, c'est l'expérience sur ma chaîne YouTube. J'ai créé ma chaîne YouTube pour raconter les coulisses de mes documentaires. Ouais. Parce que quand je regardais mes documentaires, je lis tous vos commentaires, les gars, <rire> euh, bah, les gens demandent « mais Comment il arrive à aller là-bas »« ouais. Comment il arrive à interviewer ce mec-là » Est-ce qu'à ce, ce moment-là, putain, il se chie pas dessus, le mec, euh, c'est un tueur de, de, de, de gens, etc., machin euh, Bah, en fait, si, oui, j'ai peur, oui, j'ai galéré à rencontrer ce mec-là, oui, j'ai pris tel risque pour telle ou telle raison, tu vois. Et en fait, parfois, les vidéos coulisses de mes documentaires marchaient mieux que les documentaires. D'accord. Parce que ça raconte quelque chose aussi, tu vois, de euh, pourquoi ces sujets-là m'intéressent, pourquoi, tiens, là, j'ai fait le choix d'aller un peu plus loin... Parce que je pense que cette prise de risque, elle valait le coup pour raconter quelque chose de fort. Tu vois. Donc, euh, encore une fois, c'est vraiment pas, pas pour tirer euh, la couette vers main, mais je pense qu'il y a beaucoup de journalistes, euh, surtout dans une époque où il y a une énorme défiance. Hein, on va pas se mentir, les gars, vous n'êtes pas très fans des, des journalistes. Hein, oui. euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui mériteraient, dont le travail mériterait d'être mis en valeur en racontant, en décryptant comment on a réussi à faire ça et pourquoi on l'a fait parce que je pense que les gens ont besoin en fait, de comprendre les processus, la manière dont on monte, les choix éditoriaux qu'on fait, pourquoi on, le, pourquoi on les fait je vois. Et, pour, et, et, et comme ça ça démystifierait aussi cette impression qu'on peut euh, euh, faire une distorsion de la réalité ou mentir etc. c'est pour ça que par exemple chez Brut on met un, un, le paquet sur le live en live dans les manifs il n'y a pas de montage et tu vois on peut pas modifier la réalité etc parce que c'est en direct et les lives de brut sur TikTok cartonnent tu vois c'est comme ceux du go decrypt d'ailleurs mais mais donc voilà c'est c'est des choses c'est des choses auxquelles on pense on se pose ces questions là et désolé ma réponse est hyper longue mais gros c'est pour ça c'est pour ça que j'ai fait ma chaîne YouTube et c'est pour ça que bah j'aime bien parler avec les gens tu vois pour montrer que c'est pas c'est pas si Ouf que ça, en ouais. fait. Euh, ouais, ouais. Je peux comprendre la ouais, perception ouais. de mes docs, que c'est ⁇ Waouh, ouais, putain, c'est dingue ⁇ Et en même temps, derrière, il euh, y a des choses très simples. Il y a une rencontre très simple. Tiens, j'ai croisé ce mec à un resto, et en fait, ce gars, il vit à tel endroit, il est en contact avec telle personne. Et on y allait, ouais. Voilà. Tu vois, souvent, c'est des choses simples comme ça. Parfait. Alors sache que vraiment, euh, jamais tes réponses seront trop longues. C'est l'intérêt de ouais, Allez, je je sais On hein, prend le <rire> temps de discuter, d'y aller, je te laisse parler. Trop je rebondis, prends ton temps vraiment, jamais dans le chat ou dans les commentaires YouTube, ils diront que tes réponses sont trop longues, fais-toi plaisir mec. C'est cool. Merci, pas bon. de souci. Il n'y a pas de pub, il n'y a pas de chronique, il n'y a, a pas de jingle. J'oublie. J'oublie. C'est du brut sans artifice. On aime bien ça. Euh... Non, mais tu sais, moi, j'ai une fâcheuse tendance. Je digresse tout le temps. J'ai tellement d'anecdotes et de trucs. Fonce, mais quand je digresse sens. et parfois, en vrai, je te fais une réponse d'une heure. Ah, il n'y a aucun okay, problème. Sans... C'est passionnant. Ça a du sens. Donc, c'est vraiment euh, pas de souci. Okay. Comment est-ce que tu as rejoint Brut et quels sont les moyens mis à ta disposition pour pouvoir travailler là-bas C'est important pour toi un peu de travailler pour un média Alors, euh, Brut, euh, en fait, moi, je bossais pour la télé en freelance. Et donc, euh, rapport à ta question, en fait, juste avant, par, sur Hugo Décriv, qui m'a demandé pourquoi euh, tu vas brut, etc. Euh, bah moi, je voulais faire... Euh, en fait, je consommais pas la télé déjà à l'époque. Donc, euh, bon, ça, ça me saoulait un peu de bosser pour la télé. Même si j'ai bossé pour des chaînes dont je suis très, très fier. Arte France 5, c'est des joyaux, vraiment, tu vois, de, du service public. Et il y a une offre documentaire qui est incroyable. Donc, je suis très fier d'avoir bossé pour eux. Mais le problème, c'est que tous mes potes, et les gens de ma génération ne regardaient pas ces docs-là. En plus, je te parle de 2014, ouais, 2015 ouais, et tout. Ouais, ouais. Le replay était atroce. Les, les lecteurs de replay, personne. Bon, bon, bref. Donc, j'avais des potes. Je, tu vois, je, je couvrais un pays où vraiment j'avais risqué ma life et tout machin. Et euh, mes meilleurs potes vous <rire> Oh putain, merde, je l'ai raté. C'est où Tu vois où le truc Est-ce euh, que je peux Voilà, était là. Putain, euh, l'abus, quoi. Tu vois, donc. Il euh... n'y avait pas la chaîne YouTube Arte, là, de Kali, maintenant. C'est ça. Ah, bah, maintenant, ils sont trop forts. Mais à l'époque, c'était pas ça, tu vois. Et... Et donc, bon, déjà, c'était un non-sens. Et puis, moi, j'avais envie de faire un truc où, euh, en fait, je voulais que ça reste accessible. En, en gros, j'ai jamais trop compris le, le principe de faire des documentaires qui ne soit pas après en libre accès à tout le monde, partout, tout le temps. Ouais. Tu vois Parce que bah, souvent, un documentaire, c'est des preuves mmh. euh, d'une situation donnée, etc. Moi, il y a beaucoup de mes docs que je fais dans des zones de conflit où euh, bah, c'est des preuves et des témoignages de ce qui se passe à cet endroit-là. J'ai déjà été contacté par le tribunal pénal international pour des images que j'ai filmées, pour qu'elles soient utilisées dans des enquêtes, oh. etc. Mais bien sûr parce que tu vois, j'ai rencontré des gens... Je savais pas que euh, la CPI avait pu... Bah ouais, ça. ouais, ouais, ça arrive. Euh, et donc, et ça arrive à plein de journalistes, tu vois. Donc, euh, parce qu'il y a des journalistes qui font des enquêtes euh, très en avant sur euh, euh, des enquêtes judiciaires, etc. Ah, des et donc euh, guerre, des voilà, prochains. exactement. Et donc du coup, euh, bon déjà, je trouve que c'est une aberration. Donc pour moi, ça doit être en libre accès, euh, peu importe le player ou autre euh, en permanence. Et ensuite, bah, moi, je consommais du YouTube, tu vois, à fond, et j'avais envie de créer sur YouTube. Ça faisait des années que j'attendais qu'un média se crée, hein, un espèce de vice à la française, parce qu'il n'y avait que vice à l'époque, même si brut, ça n'a rien à voir, c'est complètement différent. Mais quand brut est arrivé, bah, moi, j'ai rejoint brut, euh, je crois, euh, à peu près un an après sa création. Tu vois, le temps qu que ça prenne, etc., que les gens le découvrent, et que moi, je découvre aussi le média, bah, au final, un an après, je suis arrivé, et j'ai fait une première mission très vite euh, au Bangladesh sur euh, la problématique des réfugiés Révoïngia, euh, qui est une ethnie musulmane euh, persécutée en Birmanie et qui a fui euh, et qui s'est réfugiée au Bangladesh. Et ça a commencé comme ça, en fait. J'ai fait, fait une série de reportages, et puis après, euh, oui, j'ai carte blanche chez Brut, ils me font confiance, parce qu'en fait, je suis arrivé, j'avais déjà carte blanche pour la télé, ouais. et en fait, je suis arrivé chez eux, et euh, tout de suite, la question, c'était... Euh, euh, moi, j'ai besoin d'être libre. J'ai besoin d'aller, euh, donc je couvrais principalement des crises humanitaires euh, en Afrique subsaharienne et euh, au Moyen-Orient à l'époque pour la télé. Et je voulais continuer à faire ça pour Internet, adapté à Internet. Donc, s'il fallait faire des formats carrés, je l'aurais fait en format carré, etc. Parce que je voulais juste que cette information arrive euh, aux gens de, de ma notre génération. Ah ouais, ouais, bien sûr. Et euh, parce que. Bah, notre génération regardait déjà plus la télé. Et que ce soit pas euh, Tata Simone euh, qui ne te regarde que sur la télé et, qui, euh, et dont tu auras jamais le retour de toute façon, tu vois. Exactement. 58,5 ans la moyenne d'âge à la télé. Euh, les gars. Voilà, c'est ça. Et euh, surtout qu'après euh, en fait le gros avantage de d'internet, c'est que les gens pouvaient s'emparer de cette information. C'est-à-dire que tu peux la partager, la commenter, euh, la montrer à toute ton ar ar arborescence de tes amis Facebook, de tes potes sur Twitter ou autre ou des gens qui suivent, etc. Là où la télé, tu consommes un contenu. Et euh, bah avant, euh, tu vois, la, la plupart des chaînes n'avaient pas de compte Twitter ou d'autres, il n'y avait rien qui était adapté. Tu consommais un contenu et c'était tout. Tu vois, tu, tu, tu, tu ne pouvais qu'être passif. Ah, euh, le chose, seul ouais. impact, ça pouvait être, bah, tiens, ça va changer ma manière de voter ou de consommer. Ah, il voilà, n'y avait pas de réaction, il n'y avait pas de retour. Il n'y avait pas de viralité. Mmh. Euh, et là, le gros avantage, c'est que tu vois, moi mes premiers reportages, euh, notamment euh, bah, sur les réfugiés Rohingyas, sur la malnutrition au Tchad, etc. Bah, D'un coup, les gens s'en emparent. Mais pas qu'en France. Tu vois, quand ça part sur Facebook, bah, les gens que j'ai filmés au Tchad, le partagent au Tchad aussi. Tu vois, okay, c'est un pays francophone. Okay. Et d'un coup, en fait, les gens que tu filmes, euh, en plus dans des pays où l'information n'est pas forcément développée, où alors il y a plein de problématiques de censure, etc. Les gens peuvent s'en emparer, peuvent euh, dire, on parle de nous, euh, on parle de cette problématique-là. Et, euh, et donc, le, la puissance des réseaux ah oui. sociaux, en fait. Quand, quand les gens... La en pleine gueule. Quand les gens disent... se sentent repr représentés. Euh... Voilà, exactement. hyper important. Et puis vraiment, l'impact. tu vois Quand, euh, quand, quand tu parles d'une association qui aide euh, telle personne à tel endroit et que tu vois qu'après un reportage, il bah, y a des dons qui sont faits où euh, bah, les gens s'emparent de ce sujet-là, euh, en parlent entre eux, euh, font des forums, etc. La puissance, moi, je me la suis pris en pleine gueule. Et j'ai fait, OK, bah, en fait, j'ai pas le choix. Il faut que, en tant que journaliste, euh, le cœur de mon taf, en tant que reporter, c'est d'essayer de toucher le plus de monde possible d'accord pour moi la clé en fait tu vois j'étais très fier de faire des docs pour la télé etc c'est valorisant si tu veux et tout machin mais en vrai euh, moi je m'en foutais tu vois je, je voulais que ça touche le plus de monde possible donc si euh, le meilleur outil pour moi c'était les réseaux sociaux et que Brut me l'offrait peu importe les moyens qu'ils allaient me donner peu importe le salaire qu'ils allaient me donner en fait j'avais pas le choix il fallait que je le fasse sur internet ou sur Brut et non. en termes de moyens, ça se passe comment Genre, ils te donnent un budget annuel pour tes voyages, ils te demandent un certain nombre de reportages. Non. Genre, non. si tu leur dis là ce reportage, il met six mois, c'est OK C'est quoi le bah Ah oui, ça c'est OK. En fait, j'ai carte blanche. Je fais ce que je veux, euh, j'ai pas de limite de budget parce que de toute façon, je coûte pas très cher hein. tout ce que je fais. Euh... Je suis assez débrouillard, tu vois. Moi, je pars avec deux caméras, un drone. Enfin, tu vois, je n'ai pas besoin de, de chef opérateur. Ouais. De... Enfin, je fais tout tout seul. Et à la fin, je suis en montage avec un monteur et un rédacteur en chef qui regarde ce que je fais, tu vois. Euh... Et il y a d'autres gens aussi qui gravitent en post-production, etc. Mais en, en termes de coût, moi, personnellement, ce que je fais ne coûte pas très cher. Ah, parce que je me disais, s'il fallait que je dis une bêtise au Groenland euh, et puis une ça. Au Groenland, c'est un peu cher. C'est ah, euh, ouais, des pays... En gros, moi, je vais beaucoup dans des... Où euh, il faut, enfin tu vois, où la vie ne coûte pas très cher déjà, ouais. et euh, où souvent, bah, euh, je suis en immersion avec des gens, tu vois, soit avec euh, des armées ou avec euh, des ONG. Et en fait, vu que je vis avec eux, bah déjà, euh, je dépense pas d'argent. Je ouais. dors avec eux dans des tentes, dans des ouais. trucs. Euh, je dépense pas d'argent pour la nourriture. Euh, parfois, je suis, j'ai pas de traducteur. Donc en fait, le seul coût du reportage, c'est mon salaire et le billet d'avion pour y aller. Ok. Tu vois. Donc bon, bref, j'ai. Non, je n'ai pas, pas de limite de budget. Euh, après, c'est clairement un luxe d'avoir un média comme Brut qui dit à un reporter, tu fais ce que tu veux, tu vas où tu veux parce qu'on te fait confiance sur tes idées. On sait que dans ta manière de faire, de réaliser, c'est dans l'ADN de nos valeurs, etc. Euh, donc voilà, littéralement, j'ai carte blanche. À mon emploi du temps, je le gère, je fais ce que je veux, je Génial. vais où je veux et c'est voilà, un luxe. Mais c'est pour ça que je peux euh, aller... Euh, tu vois, couvrir euh, euh, la guerre en Ukraine et rentrer euh, une semaine plus tard et faire le The Event. Ouais. Tu vois, euh, parce qu'ils bah, savent que c'est aussi des sujets qui touchent ma génération, qui intéressent ma génération. Et donc, euh, beau, bah, ils beau, me font euh, confiance. C'est beau. En fait, beau, ouais, beau. Mais c'est un luxe. J'avoue que c'est un luxe. c'est que moi, forcément, la question que je me disais, c'est important pour toi de travailler pour un média ou alors euh, est-ce que ta chaîne YouTube, tes réseaux, ce serait pas... Une possibilité de devenir toi-même ton propre média En ouais. gros, euh, un, un créateur de contenu classique quoi. Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Et, euh, et en fait, euh, moi, je ne le prends pas sous le prisme de est-ce que je suis mon propre média Est-ce que, euh, est que je peux faire ça sans brut Pendant très longtemps, en fait, euh, encore une fois, vu que mon objectif, c'est de toucher le plus de monde possible, je ne peux pas partir de brut, Ce brut, c'est le plus gros média sur Internet euh, en France et en Europe. Ok. Tu pas C'est ah, huge, c'est colossal. Tu vois, donc. Euh, la réalité, c'est que si je partais de Brut, je me prive de toute l'audience de Brut. Donc, je prive les gens que je filme et les thématiques que je traite de Brut. Donc, de toute façon, je ne me suis jamais posé la question, même en créant ma chaîne YouTube, etc. Ma chaîne YouTube, c'était pour pousser mes contenus ouais, qui étaient sur Brut. C'est un relais supplémentaire. Voilà, c'est un relais supplémentaire, etc. Et, euh, et aujourd'hui, tu vois, moi je suis bien chez Brut parce que j'ai les moyens que je veux, ils me font confiance, euh, Brut continue de toucher massivement les jeunes, tu vois. c'est le premier média toujours sur les, sur les jeunes, avec Hugo, euh, et donc moi c'est le cœur de cible que je vise. Donc pour moi, il n'y a, a pas de rivalité, il n'y a pas de « est-ce que je peux vivre sans Brut ou non ?» Tant que Brut, c'est Brut, tant que moi je veux faire traiter ces sujets-là, euh, et que Brut me laisse la possibilité de les traiter de, comme je veux, je reste chez Brut en fait. Très bien, très bien, très bien. C'est, je trouve, c'était. Mais surtout qu'en plus, intéressant, tu vois. Ouais, ouais, mais euh, tu vois. Et je vais développer ma chaîne YouTube. J'ai plein de concepts pour ma chaîne YouTube. C'est une évidence. Mais il y a plein de choses que je peux faire en partenariat avec Brut. Il y a plein de, voilà, tu vois. C'est euh, moi, je réfléchis euh, vraiment. Qu'est-ce que je crée Tant que ça a du sens et que ça a de l'importance à mes yeux, euh, Brut, ma chaîne YouTube, c'est la même chose en fait, tu vois. Good, good, good. Tu t'es rendu en Ukraine, au Mexique, en Afrique, en Asie centrale, partout. Parmi tous ces voyages, lequel tu décrirais comme le potentiellement plus dangereux que tu fait euh... Alors, je sais que tu as parlé par exemple du Mexique et du drone. Tu as parlé de plein d'exemples, de ça, machin. Ouais. Vraiment, un voyage où là, c'était chaud. Genre, le fait... Mexique, typiquement, sur la situation du drone, c'est parce qu'il y a eu cette situation du drone. Après, je ne me suis jamais dans... senti vraiment en danger en faisant les sujets autour des cartels parce qu'ils sont ils n'ont pas d'intérêt à, oui. à me faire du mal. Euh, en fait, encore une fois, c'est un mot que j'utilise tout le temps pour parler de ce que je fais, c'est situationnel. Il y a des moments où je prends beaucoup beaucoup de risques pour amener certaines images et il ne s'est rien passé, mais en une fraction de seconde, il aurait pu se passer un truc où je ne serais plus là ou autre. Euh, donc il y a pas vraiment de tous ces tous ces pays-là à partir du moment où tu mets un pied sur la ligne de front en Ukraine tu risques ta vie c'est ultra dangereux il y a des journalistes qui sont décédés il oui. y a un journaliste français qui est décédé enfin tu vois donc il peut ne rien se passer comme en une fraction de seconde tout peut s'arrêter bah, un vois. tir d'artillerie une connerie exactement donc euh, je fais pas d'échelle après, il euh, y a des reportages où, franchement, j'ai typiquement, quand je suis parti au Yémen, ouais. euh, sous une fausse identité professionnelle, euh, alors que c'était quasiment impossible de rentrer dans le pays euh, en tant que reporter, etc., parce que l'ambassade du Yémen ne donnait pas de visa et que c'est l'Arabie saoudite qui contrôlait les visas qui étaient délivrés, etc. Euh, là, c'est une prise de risque énorme, parce que euh, si je me fais arrêter dans le pays, là, euh, je... Enfin, j'aurais pu avoir beaucoup, ouais. beaucoup de problèmes. Je Limite serais être pu... en prison, j'aurais pu mourir. J'aurais pu passer des... pour un espion une of complètement little bit of j'ai little bit des territoires où il y il y islamique, où il y avait euh, Al-Qaïda. Donc voilà, la prise de risque est énorme euh, et c'est euh, voilà, c'est est-ce est que Tu y vas est-ce que tu y vas pas c'est un choix personnel mais in a euh, tous ces endroits là sont très dangereux Okay. Une fois que tu mets un pied là-dedans, après, tu peux aller en Ukraine. Aujourd'hui, la majorité du pays, à part euh, la zone du Donbass et, et quelques grandes villes, euh, il euh, y a beaucoup de zones dans le pays où c'est safe. Tu peux travailler, tu peux vivre la vie après ouais, un repris, cours ouais. normal, entre guillemets, parce qu'il y a toujours des alertes euh, au bombardement, etc. Mais il euh, y a certaines zones où quand tu choisis d'y aller, il peut, tu, il peut se passer un truc. Ouais, voilà. Et tu le sais. Bah là, là, là, si tu vas aux environs de Barhmout, un truc comme ça, là, c'est... Bah, J'étais à, Mar... à Barhmout il n'y a pas longtemps. Et, euh, et voilà, c'est un choix que tu fais euh, d'être avec euh, des gens sur la ligne de front, euh, et t'entends les bombes qui pètent euh, pas loin, etc. Et ça peut, il peut ne rien se passer pendant des jours, des mois où tu peux couvrir ce pays pendant 3-4 ans, toute la guerre, comme... À un moment, tu es sur le terrain et une bombe peut péter à côté de toi. Tu peux prendre une bastos, tu peux prendre... Voilà, ça peut, ça peut arriver. En gros, tu as une part de hasard et de chance, même si tu peux prendre beaucoup de risques et tu vois, aller chercher le truc un peu... Tu vois, Plus tu te rapproches de la ligne de front, en vrai, plus tu prends des oui, risques. Oui, oui, Mais euh, moi, ça m'est arrivé à Barhmoud d'être à 600 mètres des troupes russes okay. à découvert. Et tu sais que là, il y a un pourcentage de chance que tout s'arrête, tu vois mais c'est ta décision. C'est toi qui fais ce choix-là avec les gens avec qui tu suis, etc. Comme de ne pas y aller. Tu vois et, mais euh, tout le monde risque sa vie une fois que tu rentres dans, dans la zone de conflit. Et en fait, c'est vraiment quand même assez dingue parce que forcément, moi, je, je pense que, et je l'ai remarqué pas mal de fois, quand, euh, dans les zones de conflit, quand ouais. euh, ils accueillent, entre guillemets, euh, des reporters ou de la presse internationale, etc. Ouais, premièrement, on pourrait se dire « Ouais, euh, ces gens de la presse, c'est un peu des parasites, ou ils vont ouais. déranger, ou c'est ouais. du sensationnalisme, ça machin. Ouais. » Mais pourtant, je me dis qu'il y a aussi un intérêt pour ces gens qui sont dans des zones de conflit, de mettre la lumière sur ce qu'ils vivent, sur, ce que, sur la réalité de leurs choses, pour y créer peut-être un élan populaire, un soutien, non Bien sûr, c'est primordial. En gros… Euh... Encore une fois, il y a plein de volets euh, à, à, à ta question. C'est-à-dire qu'effectivement, parfois, tu vois des images où tu as une cohorte de journalistes qui suivent euh, une personnalité. Ça peut être un ministre ukrainien ou le président Zelensky. Ou, euh, où, euh, y a, euh, par exemple, tu vois, euh, l'année dernière, il y a eu euh, des massacres qui ont été découverts dans une ville qui s'appelle Bucha, où euh, on a ouvert des charniers. L'armée euh, ukrainienne a ouvert des charniers avec beaucoup de victimes euh, ukrainiennes. Et euh, bah, les... Euh, l'armée ukrainienne a laissé tous les journalistes venir filmer pour montrer l'ampleur de, de ces massacres-là. Donc, les images, parfois, tu te dis, putain, c'est un troupeau, etc. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il y a des médias du monde entier qui viennent couvrir ce, ce conflit. Il ouais, y a la BBC, il y en a voilà. plein. Ouais. Et tous les médias français viennent couvrir aussi ce qui se passe. Donc, faut pas... Euh, moi, je ne porte pas un regard critique sur ça, parce que de toute façon, euh, moi, je travaille pour Brut, donc j'en parle pour Brut. Euh, Quelqu'un qui bosse pour France 2, TF1, enfin, on travaille tous pour des médias différents, donc on a tous une mission. Donc il faut, euh, de toute façon, c'est important, il faut en parler. Donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de journalistes. Et en plus de ça, la réalité, c'est que l'Ukraine, c'est peut-être la zone de conflit la plus accessible au monde. Si tu veux aller en Syrie demain, il te faut des autorisations de malade. C'est ouais. très, très compliqué pour rentrer dans le pays. L'Ukraine, c'est ouvert. Tu vois, tu peux aller à la frontière, oui, tu vas de... en Pologne, c'est un train tu... arrives à qui voilà. Donc, c'est aussi ça qui a fait qu'il y a beaucoup de médias occidentaux et c'est plus facile euh, d'accès. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de journalistes. Euh, et après, bah, effectivement, l'information euh, en zone de guerre, c'est central. En fait, la, la communication de guerre, c'est très important euh, des deux côtés. Hein, de toute façon, euh, que ce soit côté russe ou euh, ukrainien, euh, l'Ukraine fait aussi de la communication de guerre. Euh, et euh, favorise euh, le fait que les journalistes puissent documenter euh, ce qui se passe sur la ligne de front. Et aussi, ils peuvent empêcher certains journalistes de filmer à certains endroits parce que, bah, euh, tu vois, typiquement, moi j'ai eu des difficultés à filmer avec l'armée ukrainienne euh, sur la ligne de front dans Barkmouth à un moment où ils étaient énormément en difficulté. Donc il y avait beaucoup de soldats qui étaient tués ou euh, qui étaient blessés. Et je peux dire, quand tu arrives dans une zone de stabilisation avec euh, des blessés qui hurlent dans tous les sens, ouais. euh, parce que tu sais. Euh, euh, on est tous des hommes jusqu'à euh, jusqu la ligne de front euh, et que tu prennes une bastos, je peux dire tout le monde peur euh, comme un enfant Enfin, tu vois, c'est d'une violence absolue ce qui se passe là-bas et euh, quand tu es dans une pièce qui fait cette taille-là et as dix blessés qui hurlent à la mort ouais. c'est des images qui sont très très dures pour la population, donc ils veulent pas forcément que tu vois, les la, la population ukrainienne voit leurs soldats en train d'être de, bah, de, en difficulté et enfin tu vois, la réalité de la guerre est très ah, très, très dure, logique, donc ouais d'une certaine manière, ils contrôlent cette information-là. Et quelque part, tu peux aussi le comprendre de pourquoi ils le font. Tu vois, moi, j'aurais envie de le documenter, mais en même temps, je peux comprendre de leur côté pourquoi ils, là, c un, ce moment-là, c'est important. C'est pas le moment de sortir la caméra. L'esprit, c'est important dans une nation en guerre, etc. Bon, bref. Et donc... Euh, et donc, euh, pourquoi je disais ça euh, J'ai perdu le fil de ma pensée, tu vois, je dis discuter Donc, des Donc hyper, Voilà, de... c'est hyper important. Euh, L'information en Ukraine fait qu'aujourd'hui, l'Ukraine est euh, énormément soutenue, euh, sans le soutien de, de l'étranger, des États-Unis, de l'Europe, de l'Union européenne et de, de, de, de tous les pays, comme la France, etc., l'Angleterre. Euh, je ne pense, pense pas que l'armée ukrainienne sera en capacité de, de retenir les Russes. Donc euh, oui, ça, les enjeux, ils sont, ils sont colossaux. Est-ce que et quelqu'un pose une question vraiment hyper intéressante dans le chat psychologiquement t'as pas de souci à voir ce genre de choses bah euh, Ça que tu vois en fait, quelqu'un que alors en gros ça ça c'est une question qui revient tout le temps tous les journalistes sont différents on est tous des êtres humains différents on a tous des réactions différentes au danger au traumatisme etc euh, moi, il y a eu un moment où euh, j'ai vu quelqu'un pour parler un peu de, de, de ce que j'avais vu, parce que j'ai beaucoup travaillé notamment sur euh, les crimes de guerre de l'État islamique en Irak, en Syrie. Donc, j'ai vu beaucoup, beaucoup de choses très, très difficiles, cadavres d'enfants, de, de personnes, tu vois. Donc, euh, voilà, c'est très dur. Et puis, tu vois des scènes traumatisantes. Tu vois, quand tu es dans un hôpital de guerre euh, au moment où ça pète, et tu vois des parents qui arrivent avec leurs enfants dans les bras blessés, etc., Ouh, tu vois, il faut, faut s'accrocher, c'est extrêmement difficile comme image, c'est des trucs qui te restent à vie, tu vois. Et puis moi, je filme, tu vois, devant ma caméra, ça m'arrive de filmer des, bah, des gens qui meurent, tu vois, donc c'est euh, des choses qui sont dures. Euh, Aujourd'hui, ça va, il y a une époque où j'ai vu quelqu'un pour en parler et ça m'a fait beaucoup de bien, euh, voilà, c'est cyclique, tu vois. Euh, moi, je ne souffre pas de stress post-traumatique, c'est... Euh, une, une maladie euh, euh, mentale qui est, euh, voilà, mmh. qui est très précise, très particulière. Après, j'ai eu à un moment des petits symptômes qui faisaient « attention, t'es peut-être un peu en dépression parce que voilà, c'est dur, etc. Ouais, » Mais euh, voilà, c'est ce de voir des choses difficiles, <rire> c'est difficile de garder soi-même un mood très haut, quoi. Exactement, et puis le stress post-traumatique, ça peut se déclencher à plein de moments différents. Euh, t'as des militaires qui ont, euh, qui ont été en zone de conflit, qui déclenchent un stress post-traumatique 20 ans. Voilà, ouais, les, Améri les Américains. Euh, voilà, tu vois. Les Américains post-guerre d'Irak, c'est une vraie épidémie. Chez Exactement, ah, là-bas, ouais, c'est un, un vrai fléau. Euh, donc, euh, soit parce que t'as vu, soit parce que t'as commis des choses atroces, etc. Donc, euh, c'est donc un truc qu'il faut... Euh, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on en parle pas mal, euh, de santé mentale de manière générale, mais sur ces problématiques-là, on en parle pas mal. Et qu'une fois que tu sais que ça existe et que tu y fais attention, bah, euh, voilà. euh, moi je sais qu'aujourd'hui, euh, si j'ai besoin, je peux être suivi, je peux être accompagné. Euh, si je vois des choses trop difficiles, tu vois, Brut peut mettre à disposition un psychologue pour moi, okay. etc. Euh, euh, mais ouais, il faut en être conscient. Forcément, on parle un petit peu euh, de, de, de, de tout ça. Moi, un petit truc sur un ton peut-être un peu plus léger, euh, King of the Street. Allez. Alors, <rire> alors, explique alors, aux gens déjà peut-être ce que c'est. C'est ce que j'allais faire. King of, King of the Street, pour ceux qui ne savent pas, en gros, si oui. vous voulez, c'est... Euh, Bon, je le décris de manière un peu succincte, mais c'est une ligue de combat pas forcément hyper légale et qu'on retrouve sur YouTube. C'est organisé dans le nord de l'Europe, en Suède Ouais, Suède. Voilà, en Suède. Bang. Et vous pouvez retrouver euh, des ultras très souvent liés au football qui ouais. vont là-bas pour se taper sur la gueule. Il y a des Français, beaucoup de Français, et, euh, et des Français fans de foot, etc. Il y a aussi beaucoup de profils... Euh, un peu spéciaux, il vous en parlera, je pense. Et forcément, c'est un truc qui a été, je pense, en tout cas pas documenté en français jusqu'à CTI. C'est un, un de tes reportages qui a fait le plus de, de, de vues, même sur ce que tu as produit sur ta ouais. chaîne YouTube. Forcément, c'était comment et c'est quoi euh, l'environnement autour de ça en fait euh, alors, le King of the Streets, en fait, moi j'ai commencé à regarder ça, je crois, il y a trois ans, euh, c'était euh, au début du confinement, et c'était un peu le début euh, de leur chaîne YouTube, etc. Après, moi, je consommais déjà pas mal de contenu de Street Fight, notamment sur YouTube, j'en avais un peu parlé dans la vidéo coulisse du, du King of the Streets, euh, Ouais, je regarde les, les vidéos Street Fight beaucoup et je, je regardais beaucoup de sports de combat, je regarde du MMA depuis très très longtemps. Et, euh, et quand j'ai vu qu'il y avait des gars qui faisaient ça euh, de manière non officielle, parce que c'est pas illégal, tu vois, ils surfent à la frontière entre un truc, euh, c'est pas légal, mais c'est pas, pas illégal et c'est juste pas officiel. Ok, gros, je sais qu'il y avait un truc en Russie qui se faisait similaire. Ouais, alors ça je, je sais pas, mais je sais que eux, euh, c'est pas vraiment illégal, c'est juste que c'est pas autorisé, voilà. Euh, et en fait, quand j'ai vu que ces mecs-là euh, faisaient ça dans des parkings, dans des souterrains, dans des hangars abandonnés, en gros ils mettent juste une cage et euh, les gars ils rentrent euh, juste avec leur poings, euh, bercknuckles, donc euh, c'est euh, juste avec euh, à main nue en fait, tu vois, et qu'il n'y a pas de règles, euh, c'est-à-dire que tu peux euh, bah tu peux mettre les doigts dans les yeux, tu peux mordre, tu peux, enfin voilà, tu peux faire ce que tu veux, mettre des coups dans les couilles et tout machin, ce qui est absolument euh, illégal <rire> dans les autres sports de combat légaux. Bien sûr. Euh, bah ça, en fait, ça m'a intéressé parce que euh, je me demandais qui sont les mecs qui rentrent dans ce, cette cage-là, c'est quel type de profil. Et puis en, en plus, euh, à l'époque, quand tu découvres le King of the Streets, tu as vraiment une ambiance, une atmosphère hyper dark euh, qui tient beaucoup aussi à leur manière de réaliser leurs vidéos. Hein, ouais. parce que après, quand tu es avec eux, bon, il y a des gens euh, dans le King of the Streets qui sont hyper gentils, tu vois, okay, des ouais. mecs, euh, c'est pas que des oui. Euh, oui. C'est pas que des Dark Sasuke on va, on dans un, un coin. On va se la mettre, on est là pour se la mettre et on est tous des méchants. Non, t'as des gens euh, plutôt tigeants, plutôt simples, etc. Donc, voilà. Et comme t'as des profils euh, hyper dangereux, t'as des euh, néo-nazis, euh, t'as voilà, as, as vraiment un spectre, vu qu'il y a beaucoup de hooligans qui vont là-dedans, de gens qui sont quand même très violents et connus pour être euh, très violents. Donc voilà, donc moi, le, vraiment, c'était de la curiosité. Je voulais voir comment ça se passe, qui organise, comment, comment ça se fait, etc. Et euh, bah, pour faire ça, bah, j'ai rencontré euh, le French Viking et son coach, qu'on voit dans, dans mon documentaire. Et, euh, et je, en fait, je leur ai juste demandé, est-ce que c'est possible de vous suivre et c'est avec eux, en fait, qu'on a négocié avec le King, of the, King okay. of the Street de pouvoir venir filmer. Et En fait, la première fois, j'y suis allé euh, incognito. J'étais juste dans leur corner parce que tu peux venir avec euh, une ou deux personnes en plus quand t'es combattant. Et euh, il, le King of the Street savait pas que j'étais journaliste. Mais en étant là-bas, j'ai discuté avec l'organisateur, en fait. Et euh, bah, c'est pas qu'on a sympathisé, mais tu vois, il a vu que... Euh, je connaissais très bien les sports de combat que je connaissais très bien le King of the Streets quasiment tous les combattants ouais. je, je voyais qui ils étaient j'avais suivi tout. voilà donc je connaissais bien le truc tu vois et, euh, et vous voyez je m'y connaissais en sport de combat et en fait moi je suis pote avec pas mal de combattants de MMA et euh, la réalité, c'est que le boss du King of the Street, il, a aussi des, des, il suit des gars qui sont dans des organisations légales. Donc voilà, on avait des connaissances communes, etc. Et puis, euh, et après, en fait, il a juste, euh, encore une fois, l'avantage d'Internet, c'est qu'il a juste checké mon travail sur Internet. Bah oui. Et il a vu que, en fait, je travaillais aussi sur des thématiques en zone de conflit, que voilà, j'avais tendance à prendre pas mal de risques. Et en oui, fait, et ça oui. lui a plu. Et, euh, et en fait, euh, bon, ça n'a quand même pas été facile, tu vois, il a fallu vraiment... J'ai ai été aidé par le coach et par, euh, par Valentin pour convaincre... Par euh, enfin, le French Viking s'appelle Valentin, pour convaincre euh, l'organisateur. Mais à la fin, quand je suis arrivé sur place et que j'avais les autorisations... En fait, euh, j'étais euh, pas comme un poisson dans l'eau, mais en gros, euh, je suis rentré dans la cage, carrément, tu vois, pour filmer le truc. Euh, en fait, j'ai suivi Valentin et, et j'ai croisé l'organisateur juste avant le début du combat, juste avant qu'il referme la cage. Je lui ai dit, bah, si je rentre à l'intérieur, il m'a fait, vas-y, bah, go. Enfin, <rire> c'était vraiment euh, oh, la ouais, hyper naturel, tu vois. Moi, j'étais derrière oh, de Valentin. Euh, ouais. Alors, et puis, en vrai, je les ai, ai oh. suivis pendant des mois et des mois. Donc, tu vois, à la fin, bah, quand même, euh, tu vois, moi, j'avais pas... En, j'avais envie que Valentin gagne et j'avais pas envie qu'il lui arrive une merde parce que, quand même, quand tu combats sur du béton, il y a un énorme risque. Ok, oui! Le, le premier KOTS où j'étais allé, euh, le dernier combat, euh, le gars s'est pris un KO en littéralement, il s'est pris une balayette avec, une, euh, avec un crochet. Euh, il est tombé KO en 10 secondes de fight et le gars tête la première sur le bitume. Euh, il avait une cagoule et en fait bah, c'est un des plans que tu vois dans, dans, dans mon doc. C'est un plan euh, au-dessus et tu vois en fait la mare de sang qui commence à couler euh, au travers de sa cagoule. Et la vérité c'est que c'est hyper dangereux. C'est-à-dire qu'il peut mourir hein, littéralement, oh oui. en commotion cérébrale, si c'est pas pris en charge très vite. Euh, voilà. voilà. Donc euh, c'est un gars qu'on a sorti et qu'on a, qu a mis dans, qui a dû être mis dans une caisse pour aller à l'hôpital direct. Enfin, c'est hyper euh, violent, c'est hyper dangereux. Donc, euh, les gars, ils mettent leur intégrité physique en jeu. Et après, peu importe ce que tu euh, penses de ces gens-là, etc., euh, tu pas envie de voir un gars crever euh, ah, dans, oui. dans une cage euh, euh, pour un fight. Donc, euh, bon, euh, la question initiale, c'était quoi <rire> J'ai ah, euh... je, je parlais de Claims of the Street. Bah, euh, bah, voilà, va, et, euh, et voilà, après, l'ambiance sur place, ouais, elle, est, elle est lunaire. Quoi. Alors, c'est vrai que je suis le seul. Il euh, y, y a un ou deux autres journalistes qui sont venus, qui ont fait des sujets pour le JT. Euh, je crois que c'était hollandais. Et... Euh, et un autre gars, mais je suis le seul journaliste à être rentré dans la cage, je suis le seul reporter à avoir fait un documentaire. Et euh, aujourd'hui, je sais qu'ils font un documentaire. Le King of the Street prépare un documentaire qu'ils autoproduisent. Très bien. Euh, parce que je pense qu'ils n'ont pas forcément envie, tu vois, que ces images-là soient utilisées par d'autres médias. Ouais, que ça vienne de l'extérieur. Je sais que ça lui a pu... Enfin, le... ils ont aimé ce que j'ai fait et j'ai respecté aussi l'organisme, le... tu vois. Tout le monde est. Euh... Tous les gens qui ne veulent pas être authentifiés dans, dans le doc sont floutés, etc. Donc, euh, donc voilà, de toute manière, tu ne peux pas aller dans un endroit comme ça, sauf si tu fais une enquête et tu fais tout en caméra cachée, mais tu ne peux pas aller dans un endroit comme ça euh, si tu n'as pas l'autorisation de, de ces mecs-là. Bien sûr. Voilà. Tu, tu couvres des conflits et des sujets très lourds, même des sujets là où on a vu, où il peut y avoir euh, on va dire des personnalités euh, bon, clivantes. Ouais. Est-ce que toi, à titre personnel, il y a des sujets que tu ne serais pas capable de couvrir, peut-être pour des raisons personnelles ou autres, ou alors vraiment des trucs sur lesquels tu te dis, il ne faut pas que je donne de la force ou de la lumière à ça. Ou alors peut-être que le côté journaliste, il te fait dire que non, je peux couvrir à peu près n'importe quoi, même si c'est un truc très controversé, ça peut peut-être permettre de le contredire ou même ouais. de le discréditer si à la regarde tu n'es pas d'accord avec. quoi En vrai, euh, à partir du moment où ça m'intéresse et que j'ai envie de le faire, je le fais. Peu importe la thématique, peu importe le sujet, euh, c'est pour ça que j'ai rencontré plein de, ouais, de personnalités controversées, soit les sicarios au Mexique, euh, euh, les narcotrafiquants, che le chef de groupe armé au, au Congo ou des gens euh, voilà, très dangereux euh, euh, en Ukraine. J'ai en fait, rencontré pas mal de néo-nazis en Ukraine aussi, tu vois, que j'ai interviewé, qui sont des gens très dangereux. Je m'interdis pas de le faire tant que ça m'intéresse. Après, il euh, y a une réalité, c'est que je sais l'impact que j'ai aujourd'hui sur sur Internet, sur les réseaux sociaux, et je veux pas non plus euh, donner de la, trop de visibilité à certains discours. Euh, et en ça, je pense que j'ai une responsabilité, c'est-à-dire que je peux mettre n'importe qui en face de moi, lui poser des questions sensibles, difficiles, etc. Mais j'ai pas j'ai pas envie de donner une tribune non plus, tu vois, parce que je peux faire du contradictoire face à un gars tu vois, qui a des arguments euh, euh, sur des thématiques euh, hyper clivantes, etc. Euh, je peux lui, essayer de lui, lui, lui montrer qu'il a tort ou qu'il a, qu a faux, le débunker, le fact-checker, etc. Mais à la fin, souvent, les gens qui ont une opinion très très forte sur un sujet, c'est quasiment impossible de, de les convaincre. Tu vois. Donc, euh, en ça, je n'ai pas envie de faire des interviews avec des personnalités trop dangereuses ou toi, qui portent des discours trop clivant, dangereux pour les gens ouais. euh, si c'est juste pour leur donner une tribune. Tu vois, parce que je sais que ça va toucher des gens qui balancent des dingueries en direct, euh, des propos négationnistes, des propos euh, hyper violents pour des communautés, etc. Euh, et je pense que j'ai une responsabilité là-dedans. Et juste parce que ça ferait clairement le buzz, tu vois, direct. Euh, recevoir quelqu'un qui va te balancer des atrocités et dire « mais mec, euh, t'es juste un énorme connard de dire ça » ou de, de le voilà de le, débanker, de le fact checker avec des faits réels, historiques, concrets, etc. Non, enfin, tu vois, j'essaie je fais... de faire attention. J'essaie de faire attention. Donc, ouais, il y a des sujets sur lesquels je ne vais pas où il y a des personnes que je ne suis pas, que je ne filme pas euh, pour ces raisons-là. Ou alors parce que, bah, je sais que lui, c'est un mec extrêmement dangereux et je veux pas le filmer dans un cadre qui n'est pas celui dans lequel il est dangereux tu vois par exemple quelqu'un au KOTS qui aurait des idées euh, extrémistes de fou qui peut tenir des propos atroces envers euh, certaines personnes t'as pas envie de le rendre sympa euh, j'ai pas envie que parce que c'est un gars euh, qui euh, va dans la cage et qui va peut-être gagner et qui euh, dit qu'il est français ou qui dit qu'il est euh, euh, d'un certain pays et voilà et, et qui va forcément être soutenu pour ça mais les gens ne le connaissent pas vraiment, ne savent pas vraiment qui c'est, tu vois. Donc, euh, donc euh, je ne me permettrais pas d'en parler si euh, je n'avais pas la possibilité d'aborder aussi euh, ce qui est clivant autour de moi. Ce qui, est ce qui, qui cloche, oui. Mais voilà, encore une fois, c'est quand même donner une tribune. Donc, faut il faire, faut faire attention, tu vois, c'est euh, tout. La limite est fine, mais ça permet quand même, tu vois, de... Bah là, c'est un quoi, choix, tu vois, bah... c'est là où en quoi je suis... Ce n'est pas complètement objectif ou neutre, c'est que tu vois, je fais le choix de faire attention à qui je donne la parole. Bien sûr, euh, bien sûr. Euh... Et en vrai, ça revient. J'en ai déjà un peu parlé, ça, mais ça revient à. Écoute, moi, je suis français. Tu vois, j'ai grandi en France, je suis allé à l'école républicaine, je connais l'histoire de mon pays, euh, l'histoire du XXe siècle, euh, et je pense qu'il faut tirer des leçons de tout ce qui s'est passé de notre histoire. Tu vois. Bien sûr, bien sûr. Euh, en fait, dans mon travail, c'est. J'essaie de. Véhicule. En fait, tu vois, je suis le produit de, de mon histoire en tant que Français. Carrème. Donc, je fais attention à ça. Ce n'est pas euh, parce que euh, ah, il se sent s'auto-censure ou autre. Non, en vrai, euh, tu regardes ce que je fais quand même. Oh le sujet de <rire> sujets hyper clivants. Ouais, etc., je mais... pense pas que tu sois celui qui se censure le plus. Ouais. Voilà, mais c'est juste, euh, je fais quand même attention parce qu'on doit tirer des leçons du passé euh, et de, de certains propos qu'on peut dire en France encore aujourd'hui, etc. Et je veux pas donner tribune à, à tout ça. C'est très intéressant parce que tu vois, du coup, moi, j'ai toujours trouvé... Euh... Genre euh, ténue cette limite de donner une tribune A, tu vois, mmh. parce que c'est vrai qu'il y a des Alors, choses ça où, se pour toi aussi, hein. où c ouais voilà c'est ça, ça ça se passe aussi un peu à, à mon échelle tu vois de donner tribune A donner tribune A machin nan, nan. Et donc mmh. du coup je me disais c'est quoi la limite tu vois parce que typiquement c'est une phrase qu'on aurait pu aussi sortir avec les siccario Genre, tu allé donner une tribune à des gens qui ont tué des gens. Ouais, ouais, Faut pas ça. donner tribune à ça. Mais pourtant, ça veut pas dire que tu cautionnes. Mais par contre, ça, ça fait que du coup, on raterait potentiellement quelque chose de très intéressant. Pas ouais. de fascination et de se dire ouais, trop bien, les sicarios, ils tuent des gens, mais de se rendre compte de réalité de choses. Ouais. Du coup, même vous, les viewers, vous voyez ce que je veux dire C'est ouais. compliqué, hyper dur. genre parce bah, que c est, c est, en, ouais, bah, si on les filme pas, les sicarios aussi, par exemple, ouais. il fait pas, Genre on les laisse dans leur coin. Juste, ils tuent des gens, on voit jamais. On se rend jamais vraiment compte de la réalité de ce que c'est, peut-être du message qu'ils porte ou quoi, sans en faire la promotion. Ouais, Mais ouais, pourtant, il y a toujours ce côté « faut pas donner de la force à... ». Donc du coup, c'est toujours ténu, bah, oui. toujours compliqué. Tu vois, typiquement, euh, les narcos, euh, en vrai, ça fait très longtemps qu'ils laissent venir euh, des caméras, euh, filmer leurs planques, euh, filmer euh, euh, des démonstrations de force où ils montrent qu'en fait, ils sont surarmés, suréquipés, que c'est des petites armées, etc. Euh, et qui dans certaines régions du Mexique, sont parfois plus puissant que le pouvoir local tu vois donc euh, en gros ils se, quelque part ils se servent aussi un peu des journalistes pour faire leur communication mais ça raconte quelque chose quand même tu vois euh, euh, moi j'y vais pas pour faire la promo de cartel de Sinaloa ah quand bah je oui. non par contre j'y vais tu vois quand je vais filmer dans un laboratoire ou que je vais filmer les plantations des agriculteurs qui font la base de la base de l'héroïne etc c'est pour montrer qu'est-ce que c'est la réalité derrière euh, typiquement, euh, quand tu regardes mon doc sur, euh, bah, sur ça, sur les cultivateurs qui gagnent rien et qui sont aussi exploités en fait par les, par les cartels, euh, j'ose espérer qu'à la fin ça te donne pas forcément envie de consommer ces produits-là, tu vois. Typiquement, c'est un exemple, mais euh, donc voilà, on est. De toute façon, même, tu vois, quand tu, par rapport à la communication, quand je vais couvrir la guerre en Ukraine, euh, d'une certaine manière, tu, tu sers pas la communication de l'armée ukrainienne, mais si tu couvres que le côté ukrainien. Euh, euh, bon, c'est particulier, la guerre en Ukraine, parce que j'irai jamais filmer côté russe. Euh, euh, tu vois, c'est les agresseurs, clairement. Euh, euh, c'est juste qu'il y a un moment tu es forcément dans la communication de quelque chose. Après, moi, je le ouais. regarde avec mon, mon, mon prisme de reporter. J'essaie d'apporter du contexte, ça c'est très important, de mettre des faits autour de tout ce que je filme, etc. J'ai interviewé le Sicario parce que c'est un fléau au Mexique. Et j'ai essayé de comprendre, mais qui c'est ces mecs-là Et j'ai montré qu'en fait, c'est des profils hyper lambda, qui ont souvent un travail à côté, ou c'est des gamins très jeunes entre 15 et 21 ans qui sont recrutés très tôt, très jeunes avec beaucoup d'argent pour bah, leur donner une vie meilleure, etc. Donc ils sont très faciles à embrigader. Euh, euh, bref, ouais, c'est pour raconter euh, une réalité. Mais euh, tu vois, tu pourrais complètement dire « Ah ben bah, tiens, euh, tu les laisses... Euh, » Il y a, y a des gens hein, qui disent ça. « Tu les laisses raconter qui ils sont. Tu fais la pub du cartel de Sinaloa. » Pas du tout. Enfin, il faut juste apporter du contexte et donner des chiffres à côté, tu vois. Quelqu'un le dit dans le chat, il dit « Le général africain avec les enfants guerriers, c'est un bel exemple de neutralité journalistique avec mise en avant d'un fait grave sans donner du crédit à celui qui parle. Bah, » Ben ouais, en fait, tu vois, typiquement, euh, le chef de groupe armé. en plus, moi, j'arrive là-bas, quand je le croise, je suis sur le cul de voir des enfants soldats parce qu'il sait très bien qu'un reporter vient le voir. Euh, les enfants soldats, enfin, c'est euh, c'est condamné par le tribunal international, c'est considéré comme un crime de guerre utiliser des enfants soldats. Mais ils sont tellement dans un autre monde euh, que de violence, etc. Que lui, pour lui, c'est normal. Les enfants, on les recrute très jeunes, on leur fait faire des atrocités très jeunes, etc. Et je ne vais pas euh, masquer cette réalité-là. Et je ne suis pas non plus en train de faire la communication de ce chef de groupe armé, parce que tu vois, je lui pose la question. Ouais. Euh, en interview, je lui dis, mais vous êtes au courant que c'est interdit de faire ça, que vous n'avez pas le droit d'utiliser des enfants soldats Et sa réponse est lunaire. Euh... Enfin bon, bref, je laisse les gens découvrir l'interview bien, bien sûr. Mais voilà, euh, je ne fais pas la communication. Mais des gens pourraient dire, ah, tu donnes la parole à ce, ce groupe armé qui commet des atrocités, machin, tu fais de la... Non faut juste mettre du contexte, rappeler qui ils sont, ouais. rappeler qui il est, ce qui se passe dans, dans, sur, sur place. Et, euh, et là, ça se rapproche de ce qu'on appelle le journalisme. Je suis d'accord et j'espère que ça va rester ainsi, qu'il y aura toujours des personnes comme toi ou au global, des gens qui font ce métier là et qui vont de temps en temps filmer des images sur des trucs compliqués, ouais. sans les glamouriser, sans les glorifier, mais qui permettent de se rendre ouais. compte en puissance, au delà de simplement, on sait qu'ils ont fait des dingueries, tu vois. Je trouve et, que c'est important. De, et à la fin, ça revient à ce qu'on disait, c'est que ça reste des choix. Je décide d'interviewer telle ou telle personne. Je décide de lui poser ces questions-là de cette manière-là, à ce moment-là. Euh, voilà, Lui poser cette question-là, euh, je savais que ça pouvait, sur les enfants soldats, je savais que ça pouvait me mettre en danger. Ouais, Parce qu'il se dit, merde, c'est filmé et il me pose, il me pose la question. Ouais. Ça, ça, tu vois, il... Donc, c'est moi qui fais ces choix-là. Donc, à la fin, c'est toujours... Euh, ça revient à la personne qui interviewe qui décide de donner la parole à telle ou telle personne et de lui poser euh, des questions sensibles ou non. Ou, euh, euh, voilà. Mais ce n'est pas de la communication. D'accord. Grave cool. Tu parles souvent et très souvent, et tous les reporters dans ton genre parlent tout le temps de l'importance des fixeurs. Donc, les fixeurs, ah. c'est les gens sur place qui t'aident à réussir à trouver des contacts, à traduire, à trouver des plans, des... Bref. Bon, voilà, vous ouais. avez capté un petit peu. Euh un fixeur, comment ça se passe Est-ce que, par exemple, toi, est-ce que vous voulez rémunérer vos fixeurs Bien sûr. Est-ce que tu as un budget pour rémunérer vos ouais. fixeurs Ça se passe comment un peu bah, En gros, euh, donc déjà, ça dépend des zones. Euh, souvent, les fixeurs, bah, ils ont un tarif. Alors, on les paye à la journée. Souvent, ouais. Ou alors, tu fais un forfait. Si tu sais que tu travailles 10 jours. Euh, Je viens dix jours, euh, tiens. Voilà, euh, on, on s'arrange. Euh, mais les fixeurs euh, donc ont des tarifs, souvent, qui vont augmenter très fortement quand la demande augmente. Logiquement, Logiquement euh, bah, euh, au tout début de la guerre en Ukraine, les fixeurs ukrainiens coûtaient très cher parce qu'il bah, y avait une énorme demande de journalistes et il n'y avait pas tant que ça de, de, de traducteurs, de gens qui pouvaient faire ce métier correctement, etc. Donc, les, gens, les, les, les gars, ils fixent leurs tarifs. Et après, euh, ça, ça varie en fonction des pays. Tu vois, euh, moi, j'ai des fixeurs euh, en Syrie que je vais payer 300 dollars la journée, jusqu'à 800 dollars quand on fait un truc qui est hyper dangereux. Euh, comme dans certains... Euh, au Mexique, je crois que je paye... Euh, entre 200 et 250 dollars à la journée. En fait, ça varie. Ouais. Ça dépend ce que tu fais aussi. Euh, ce que, au que tu veux Au aussi. Congo, au Congo euh, en République démocratique du Congo, quand je travaille avec mon fixeur, c'est 250 dollars à la journée. Par contre, si on va sur la ligne de front ou dans un endroit très dangereux, c'est 500. Okay. Vois, en fait, ça varie. Et c'est... Euh, moi, la manière dont je fonctionne, c'est que je laisse les fixeurs choisir du tarif qu'ils veulent pour, euh, pour leur truc. Si c'est des prix exorbitants. Oui, euh, c'est 10 000, si 000 balles la journée. Désolé, je ne peux pas. Oui, oui. Désolé, euh, voilà, peux pas euh. Mais ça arrive de temps en temps que les prix soient très forts parce que les médias euh, anglo-saxons souvent ont beaucoup plus d'argent. Et pour avoir euh, soit les meilleurs contacts, les meilleurs fixeurs, ou, euh, tu vois, ils vont avoir tendance à arroser. Ah, Ce n'est euh. pas toujours le cas, mais ça arrive. Et du coup, euh, bah, les médias français, notamment les journalistes freelance, qui sont un peu précaires, euh, bah, ils ont du mal à suivre sur ces tarifs-là. Donc voilà, ça varie, c'est très situationnel. Ok. Bah Franchement, moi j'aime bien euh, tout ça. Heureusement qu'on les paie hein, vu les risques qu'on prend ensemble. Euh, c'est vrai que la moi, la BBC, je parle souvent parce que je suis aussi des médias un peu anglophones, même le New York Times et tout. Et c'est vrai que, par exemple, ne serait-ce qu'en Ukraine, comme tu l'as dit, au début de la guerre, eux, ils avaient direct des images placées de partout, tout ça. C'est ouais. euh, clair qu'ils ont dû un peu euh, bah, oui, au début. Quoi. Euh... Après, ça dépend de... C Encore une fois, c'est situationnel. C'est être au bon endroit au bon moment aussi, tu vois. Euh, quand tu euh, envoies 3, 4, 5, 6 reporters dans le pays pour couvrir la situation, tu as plus de chances d'avoir des choses que si tu pars tout seul, si tu as un seul reporter. Donc, il bah, y, y a plein de choses qui, qui varient, qui évoluent. Euh, moi, il euh, y a certains endroits où je vais, je suis vraiment seul tout de chez seul tout. Euh, si je tourne des trucs euh, de fou, bah, je serai le seul à les avoir. Donc, euh, ça, a une, ça a plus de valeur que si on était 40 au même endroit. Tu vois. Carrément, carrément, carrément. Euh, quelqu'un le demande dans le chat, on est bien en direct. Voilà, si ça peut... Ouais, euh, on est en on, direct. On est en direct. Voilà. De temps en temps, je pré-enregistre pour ça, donc des fois, ils se posent ah, la question, mais on est totalement en, en, en direct, là. Est-ce que... Parce que moi, je pars du principe que quand on fait un reportage, c'est pour mettre la lumière sur une situation, ouais. et mettre la lumière en situation, ça peut aussi donner des effets, dire ouais. des... Des, genre, des, des, des choses qui vont suivre ça. Donc, ça peut être des décisions politiques, ça peut être des choses. Toi, par exemple, en début d'émission, tu nous as parlé de la Cour pénale internationale qui t'a déjà appelé pour des images que t'as fait. Est-ce que l'un des reportages que t'as déjà fait a déjà été suivi d'actions concrètes, grâce, entre guillemets, donc j'essaye pas de te donner les lauriers ah ouais. de ça, mais grâce à la lumière que ça a mis sur le sujet bah, Alors, bon, c'est compliqué parce que euh, la plupart des endroits où je filme et des situations où je filme sont des problèmes systémiques globaux c'est Typiquement, quand tu vas dans un pays traité, euh, filmer la famine, euh, tu vas dans un hôpital, ouais. filmer une situation dans un hôpital, et expliquer la famine, et comprendre pourquoi des centaines de milliers d'enfants dans le pays sont en train de souffrir de ça, c'est un truc systémique. Donc le reportage peut avoir un impact dans la conscience des gens, dans peut-être les dons, si c'est une ONG, etc. Ça, ça m'est déjà arrivé. Clairement, tu as un impact sur les dons, euh, etc. et Ce qui est plutôt positif, parce que ça peut contribuer à aider. Après, la majorité du temps, c'est des, des, des enjeux euh, nationaux, parfois internationaux, systémiques. Quand je vais dans les mines de Coltan au Congo pour montrer les conditions de travail euh, des mineurs congolais qui risquent leur vie tous les jours en descendant dans ces mines, euh, alors mon reportage a, a eu énormément d'impact dans la conscience des gens en France, même là-bas parce qu'il a été très regardé. Mais est-ce que euh, demain, ça va arrêter le fait que les multinationales qui exploitent ces gens euh, euh, vont changer leur méthode de travail sur place, etc. Non. Ça prend du temps, ça, prend, ça prendrait aussi des décisions politiques, euh, judiciaires, qui feraient qu'on bah, euh, va décider que désormais, ce type de travail, on va l'encadrer. Okay. Et on va mettre des conditions de sécurité. Ouais. Mais tu que vois, ça, tout est lié. En fait, euh, à la fin, tu parles d'enjeux de corruption, de politique, etc., et les reportages contribuent, selon moi, à la conscientisation des gens, qui derrière, euh, dans certains pays, bah, ça a un impact dans les urnes, peut-être, euh, ou dans la rue, parce que euh, les gens se révoltent de situations... Euh, euh, euh, voilà, exactement, et on vit un peu ça en France aujourd'hui. Euh, donc voilà, ça contribue à quelque chose. Est-ce que c'est un vecteur de changement euh, direct, euh, concret je ne pense pas, il faut rester humble. Mais euh, notre rôle, c'est d'apporter ça, tu vois, de l'information et de conscientiser les gens, de leur montrer une réalité ou, euh, ou la réalité pour que derrière, ça ait un impact d'une quelconque manière chez eux. Okay. Vois, dans ta manière de voter, euh, dans ta manière de consommer, dans ta manière de percevoir le monde, euh, d'être de de, de, dans, dans tes relations avec les gens, etc. Tu as parlé de ce qui se passe en France en ce moment avec, par exemple, les grèves, ouais. les multiples images qu'on voit, des fois de violences, de violences policières, des fois même des manifestations qui dégénèrent, des trucs et ouais. tout. C'est quelque chose qui est très vu à l'international. J'ai lu ouais. beaucoup, il y a la Commission européenne qui a dit qu'en France, attention, il y a pas mal de médias mondiaux et internationaux qui en parlent. Maintenant qu'on est à l'inverse du spectre, c'est-à-dire ouais. que des gens une situation qui est en France. Est-ce que tu penses que ça va avoir un impact international Genre le fait que euh, ce soit vu à l'international, ça peut avoir un impact sur comment c'est fait ici euh, Je sais pas. C'est vrai que euh, sur les réseaux sociaux, euh, notamment sur Twitter, mais bon, euh, Twitter, en vrai, c'est très... Euh, ça représente rien de la, popula la population française. Mais sur Twitter, clairement, euh, on se moque beaucoup de nous à l'international. Les articles sont vraiment... Euh, Dur pour le gouvernement d'Emmanuel Macron. Euh, donc, mais je ne pense pas que ça a un impact chez nous. Euh, je pense que les gens qui partagent ça sur les réseaux sociaux, euh, du coup, euh, se foutent de, de, de la gueule de, de, de la perception des Français, etc. Mais euh, concrètement, en France, je pense que ça n'a pas d'impact, la presse internationale. Par contre, euh, la presse nationale, les gens qui filment dans les manifs, les reporters qui filment, nous, on a Rémi Buzine qui est en live, en direct, ouais. tous les jours. Euh, et parfois, il a des pics de 100 000 viewers sur TikTok, etc. Évidemment que ça joue, tu vois, de voir ce qui se passe, les violences policières ou autres, dans la conscientisation des gens et la perception de comment est géré, euh, comment sont gérées les manifestations et euh, le processus démocratique autour des, des votes, des lois, etc. C'est sûr et certain que ça a un impact énorme. Merci. Quelqu'un pose une question très intéressante dans le chat il a, il a posé la question de cette manière, moi je vais le poser un peu différemment. Il a demandé, est-ce qu'un gouvernement ou une entreprise t'a déjà approché pour faire un reportage sur eux Moi, à l'inverse, parce que je ne sais pas si c'est déjà arrivé, est-ce que des gens pour lesquels t'as filmé des choses, contre lesquels t'as déjà filmé des choses, t'ont déjà proposé, par exemple, de te payer pour ne pas que ce soit diffusé Non, jamais. Ou de cacher un truc non, non, jamais. non, jamais. En vrai, euh, ça, je, pense, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ça arrive souvent. C'est très, très rare. Hein. C'est vraiment des exceptions... Euh... Tous mes potes qui sont journalistes, on n'a jamais été confronté à ça. Souvent, il y a des censures euh, plutôt économiques. Euh, tu vois, euh, ça va être un journal qui a des actionnaires qui ne pas forcément que telle enquête soit diffusée ou autre. Okay. En général, effet stressant de direct. Hein. C'est-à-dire que derrière, euh, tout le monde en parle dix fois plus euh, Et une fois que bien. ça sort. Donc, c'est très risqué. Euh, mais non, je n'ai jamais fait quoi que ce soit dont on m'a demandé de ne pas sortir telle info ou telle info. Mais ce qui peut arriver, c'est que pour protéger des gens parce que euh, leur manière de s'exprimer ou autre pourrait les mettre en danger, euh, ça, ça m'arrive tout le temps. Ouais. Tu vois, de, Au montage, de, de, euh, de dire ouais. ça, je ne le mets pas. Euh, voilà, Lui, ce qu'il dit, euh, typiquement, je préfère soit le flouter, soit le truc, parce que bah, pénalement, il risque quelque chose et il ne s'en rend pas forcément compte. Tu vois Donc, a, en gros, euh, l'idée, c'est de ne pas... Il ne faut pas que ça mette la, la, dans la merde les gens. Après, quand tu fais de l'investigation, c'est-à-dire que tu cherches à enquêter et dénoncer quelque chose, c'est complètement différent que quand tu filmes une situation. Par exemple, là... Euh, euh, tu vois, il y a plein de gens qui ont filmé euh, ce week-end des manifestations à sainte soline où il y a eu euh, énormément de blessés euh, côté gendarmes et côté manifestants. Euh, bah, la plupart des créateurs de vidéos, de journalistes qui ont filmé sur place, floutent tous les manifestants parce que, euh, pénalement, euh, ils peuvent être attaqués en justice par, euh, par cette action-là. Donc euh, l'idée c'est aussi de les protéger et c'est pour ça qu'ils sont tous masqués aussi pour pas que euh, parce que tu les as filmés bah derrière les mecs se retrouvent euh, déférés ou, euh, ou autre tu vois c'est aussi ça je vois je vois je vois et une question parce que on a parlé pas mal des lives en manifestation on a parlé de ta chaîne YouTube etc forcément on va parler un peu de Twitch ouais toi, euh, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse Par exemple, quand tu vois les lives IRL se développer sur la plateforme, notamment via des mecs comme par exemple Popsan, qui live Pop, un peu partout, euh, et d'autres, est-ce que ça te donne des idées Est-ce que tu as peut-être envie, toi, un moment, d'en faire que... Alors, de ouf, mais j'ai un énorme problème, c'est que c'est très dangereux de live quand tu es dans ces endroits-là. Pour la simple et bonne raison que ça donne ta géolocalisation, euh, ça donne énormément d'informations euh, confidentielles, militaires, donc c'est extrêmement risqué, très dangereux et il faut pas le faire. C'est euh... j'aimerais beaucoup pouvoir liveer parce que je trouve... j'aime le live parce que en fait c'est euh... c'est la transparence. Tu vois, tu montres tout aux gens, etc. Mais ça, ça serait vraiment me mettre en danger. Tu vois et mettre en danger les gens avec qui je travaille. Tu vois par exemple les fixeurs, etc. Euh... Donc c'est un outil à manipuler avec énormément de précautions. C'est pour ça que tu vois même quand moi je suis sur le terrain. Euh, en général, je fais des stories, mais je les poste cinq ou six jours après ou quand je sors du pays. Ah oui. Que... Ouais bah, bien sûr. Ah c'est tout le temps antidaté Ah ben bah, toujours. Euh, yo les gars, je suis actuellement à tel endroit, etc. Bon, c'est vraiment un ça, appel. Je... C'est un appel pour que les autorités locales ou euh, l'armée ennemie viennent me, me chercher, chercher euh, ouais, quoi, tu euh, vois. ou qu'un groupe terroriste ou qu'un groupe euh, armé euh, non, vienne, oui, euh, oui. vienne me mettre dans un sac, tu vois. Donc. Non, il faut ça. C'est euh, ça. C'est ah, peu très, très, très dangereux. <rire> tu peux le faire en France, etc. Tu peux euh, tu peux le faire dans plein d'endroits comme Pape, etc. Et je trouve ça super cool. Euh, après dans ce que moi je fais il y a des sujets dans lesquels je pourrais faire genre, ouais. euh, si je couvre un truc comme le The Event évidemment que je pourrais live euh, pendant 48 heures euh, au cœur du truc mais bon en vrai t'as 50 gars qui streament <rire> ça apporte strictement ouais. rien les elles vois, sont euh, déjà uploadées voilà, quoi euh, même ça les fraîchit ils sont en train de streamer pour le dédon bon bref donc euh, non euh, après euh, je, je, franchement je kifferais trop le faire mais c'est un outil hyper dangereux dans ce que moi je fais, okay. dans ma spécialité c'est hyper dangereux. Peut-être même pour du débrief ou alors pour présenter une vidéo, la alors, react, en discuter. De ouf, il faut que je le fasse, mais je suis une énorme flemmasse, tu vois, donc euh, <rire> bien sûr qu'il <rire> faut putain, que je le fasse. Tu une vie bien remplie, je suppose. Ouais, ouais, ouais, j'ai une vie bien remplie, mais en vrai ça, ça fait 2-3 ça fait, euh, ouais, ans que je dis que je vais me mettre à stream, que je vais faire des réacts à des reportages, à des docs, euh, à mes propres trucs, etc. Surtout que moi j'adore ça, tu vois. Le contact direct avec les gens j'adore j'adore discuter avec eux je trouve ça passionnant et puis c'est je suis passionné de ouf par mon métier j'adore en parler Bien sûr. donc euh, et répondre à tout tu vois sans filtre euh, leur dire la vérité sur comment je fais tout ça j'adore ça mais euh, je suis une énorme flémasse. faut que je le fasse Passe... Tu abordé un point très intéressant, ça se passe comment la vie perso, quand on a un métier comme toi C'est-à-dire le fait de pouvoir partir d'un coup sur des longs jours, de longues semaines, de temps en temps, d'être des fois à fond, parce qu'à peine rentrée du coup, c'est le montage, donc en soi, il n'y a pas vraiment de temps mort. Ouais. Ça se passe comment C'est tricky. C'est très tricky. Euh... C'est très tricky. Moi, ça m'a joué pas mal de tours dans okay. ma vie perso. Okay. Euh... Ça m'a déjà coûté une relation, euh, tu vois, d'être euh, très absent, etc., ou de ne pas être trop là. Et puis même quand tu es là, tu n'es pas vraiment là, parce que soit tu penses à la suite, soit tu es encore un peu dans les images que tu as vues. Euh... Donc voilà, après, moi, c'est aussi parce que j'ai eu un rythme hyper effréné pendant ouais. des années, euh, euh, tu vois, pendant cinq ans, j'ai bossé quasiment non-stop, tu vois, je ne prenais pas de vacances. Euh, les trois premières années où j'étais chez Brut, je n'ai pas pris un jour de congé quasiment. OK. J'ai enchaîné non-stop, je faisais 10 à 15 pays par an, euh, principalement des zones de conflit et des, des crises humanitaires parce qu'en fait j'étais porté poussé par le sens de ce que je faisais tu vois j'avais vraiment le sentiment de contribuer à quelque chose et de et d'apporter de, ma pierre à l'édifice d'une certaine manière mais euh, en vrai c'est pas très sain euh, donc j'ai commencé j'ai appris à prendre des vacances bah ouais. enfin, notamment en fait c'est le confinement qui m'a mis un stop ok bah, tu vois c'est ouais. d'un coup c'était beaucoup plus compliqué de voyager etc donc j'ai appris à prendre du temps pour moi pour ma vie perso et tout et, euh, et c'est Génial, il faut le faire. Euh, mais ouais, c'est tricky parce qu'en fait, imposes, par exemple, si tu vis avec quelqu'un, euh, tu lui imposes quand même un quotidien euh, dur. Ah ouais, c'est ça. Que, euh, par exemple, moi, ça m'est arrivé de partir pendant deux, trois semaines et de ne pas pouvoir donner de nouvelles. Et la personne qui vit avec toi sait que tu es dans un endroit où tu peux crever. Euh, c'est hyper dur. Ah oui, bah, hyper oui. violent oh, pour la personne avec qui tu vis, argain. etc. Donc... Quand tu fais ce choix-là et que tu es en couple avec quelqu'un ou que tu as une vie de famille ou que tu as quoi que ce soit, il faut que tu sois hyper conscient de ce que tu leur imposes. Et euh, moi, j'ai la chance de vivre avec quelqu'un aujourd'hui euh, qui comprend ce que je fais et d'ailleurs qui fait le même métier, etc. Donc, euh, c ça, ça se passe très bien, mais, euh, mais ça peut être très dur. Et euh, bon, c'est pas le cas pour tous les journalistes, hein, évidemment, mais il faut en être conscient et c'est ouais, beaucoup de sacrifices. Ça peut être beaucoup de sacrifices. Ah là là Franchement, c'est poignant un peu comme chose, tu vois. Bah euh, ouais, la famille, et puis surtout, euh, tu vois, ça change aussi comment tu perçois le risque. Ça change aussi euh, ta perception du monde, aussi si tu as des enfants, tu vois. C'est, euh, voilà, c'est, il euh, y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et c'est pour ça que, euh, tu vois, je mets souvent, euh, moi j'ai un, un discours un peu à rebours sur la perception qu'on que ma génération a du, des journalistes et euh, évidemment qu'il y a plein de, de merde hein, dans ce métier littéralement et de médias que je ne peux pas blairer. Mais euh, mais j'en parle pas parce que pour moi, c'est faire de la lumière sur ça. J'aime bien parler de tous les journalistes qui font un putain de taf. Okay. Parce qu'en France, on a une chance mais incroyable. Vous ne vous rendez pas compte, on a des reporters dans tous les pays du monde. Vrai. On a des reporters sur toutes les lignes de front qui risquent leur vie, mais qui bossent pour des médias que vous ne regardez pas forcément ou que vous ne lisez pas forcément. Et, euh, et ces, ces gens-là, euh, tu vois, on ne connaît pas leur vie perso, tu vois, on ne sait pas les ce qu'ils imposent aussi à, à leur famille. Enfin, tu vois, il y, y a beaucoup de choses et c'est pour ça que euh, j'ai un discours à au rebours dans le sens où euh, moi, je suis très, très fier d'être reporter français et je sais qu'on est, on est beaucoup à... voilà, Moi, je suis très exposé, j'ai de la je travaille pour brut sur les réseaux sociaux, donc je suis privilégié et c'est vrai que je suis quasiment le seul sur YouTube, tu vois, aujourd'hui, à faire ce que je fais. Mm. Mais... Euh, mais il y a plein de reporters qui prennent autant de risques que moi, qui sont dans les mêmes endroits tout le temps, de ma génération en plus. Et que hein, tu croises gars, des fois. Et que je croise et tout avec qui je suis pote, euh, qui font de l'investigation, etc. Mais vous les regardez pas forcément, les gars. Bah ouais, oh ouais bah écoute, euh... France, avant même que je pense à te poser la question dans le chat, ils l'ont dit, est-ce que tu peux en citer, genre des noms de journalistes que tu considères comme sérieux, oh, putain, que ce soit plein. Fra francophone ou même des fois anglophone, tu sais, qui sont peut-être même des inspirations pour toi, tu vois Ah ouais, il y en a plein. Euh... Ouais, 3-4, comme ça. Allez, euh, vas-y, je vais dire, il euh, y a Wilson Fash euh, qui est un journaliste euh, belge, qui est euh, super bon sur le terrain, qui, fait, qui travaille principalement pour la presse écrite, mais qui, est, qui a bossé dernièrement pour Quotidien, euh, qui a fait des plateaux en Ukraine, etc., euh, qui est jeune et tout, et qui est super. Il y a évidemment euh, Camille Courcy, oui. avec qui je travaille, oui. euh, Camille Reporter sur les réseaux sociaux, qui est pour moi peut-être la meilleure reporter de notre génération, elle a un, un truc avec les gens sur le terrain, c'est fou. Enfin, tu vois, elle arrive à faire des trucs que moi, je ne pourrais pas faire. Parce qu'elle arrive à tisser un lien avec les gens et Ouais, elle a, elle a une approche avec les gens. Je, tu vois, je... En fait, c'est aussi pour ça qu'on est tous différents. Tu vois, euh, Quand elle est allée filmer sur la colline du Crac et vivre avec les gens euh, de la colline du Crac quoi, au nord de Paris, sa manière de voir les gens, euh, de parler avec eux, ça, je ne sais pas le faire. Ou je l'aurais fait différemment, tu vois, mais... Euh, y a, voilà. Et ça, ça, ça nécessite une humanité et un talent qui, pour moi, euh, à la fin, tombe sur une personne. Tu vois Parce que c'est en plus, c'est est la seule à cette époque-là à avoir traité ah, cette problématique-là de cette manière-là. Donc voilà, euh, Camille Courcy, il y a la photo-reporter Laurence G, qui travaille pour Le Monde, qui est euh, incroyable. D'ailleurs, le service vidéo du Monde, les gars, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube du Exceptionnel. Monde... Exceptionnel. Bah, Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Brut, d'ailleurs, euh, avant. Mais si vous n'êtes pas abonné au service vidéo du Monde, ils, ils font un taf incroyable de, euh, de décryptage, oui. euh, d'analyse et, euh, et d'enquête. Ouais. Franchement, ils sont trop ils forts. Ils ont un format qui s'appelle Map Monde. Ouais. Ils, ils tuent. Génial. Ils ont plein de trucs comme ça. C'est vraiment génial. trop lourd. Vraiment génial. Et voilà, toute l'équipe, ils sont trop forts il euh, y a qui d'autre il en... y a Olivier Sarbil qui est un grand réalisateur français euh, qui, euh, qui a fait un documentaire en Afghanistan récemment qui est incroyable il euh, y a euh, bon, je pourrais vous sortir je pourrais faire une liste il hein, y en a plein vraiment euh, euh, oh, Jérémy André euh, qui, euh, revient, euh, qui vient de rentrer euh, de Birmanie où il a fait euh, euh, une enquête euh, sur le peuple Karen euh, qui lutte contre le régime euh, en Birmanie. Okay. Il y a euh, Samuel Foré qui est un très grand reporter qui a couvert euh, la guerre en Irak contre l'État islamique, qui est une des plus belles plumes euh, dans la presse écrite française et qui aujourd'hui travaille à Jérusalem, qui est correspondant là-bas, qui raconte ce qui se passe en, en Israël et en Palestine. Euh, voilà, ces gens-là... Ils ne sont pas forcément connus par les jeunes générations parce que bah, souvent, ils travaillent en presse écrite où ils n'ont pas cette visibilité que moi, j'ai sur les réseaux sociaux. Mais c'est des ouf. Et ils font un taf euh, incroyable. Et derrière, quand tu regardes ça, franchement, tu te dis « Putain, on a de la chance en France. » On ne se rend pas compte, les gars, mais vraiment, je vous le dis. Moi, je, je passe ma vie à mater les, les informations du monde entier. Hein. Je, je regarde tout, tout le temps. Je suis accro à ça parce que ça me passionne. Euh, très sincèrement, je pense qu'en France, on a un des meilleurs journalismes de terrain au monde, okay. si ce n'est le meilleur. Génial, génial, génial. Quelqu'un se demandait dans le chat d'ailleurs, tu parles combien de langues euh, Je parle, euh, <rire> je parle français euh, tu, tu couramment. Tu dis juste français gars, anglais On va se bagarrer. Euh, voilà. Ça. Euh, <rire> je parle un peu le patois basque. Non, c'est quoi <rire> euh, Non, non, je parle français, anglais couramment, parfaitement, et euh, je parle un peu espagnol. Ok. Excellent. Et j'ai des. Pff, non, je peux même pas dire ça. J'ai ah. pas des bases en arabe mais je rêverais de parler euh, arabe. Ah, t'inquiète. Un petit peu quand même, à force de passer du temps là-bas. Non, mais c'est <rire> dur. Hein. Et en fait, j'ai pas le temps d'apprendre. Euh, en, en plus, je m'accorde pas le temps, en vrai. Parce que, euh, une histoire de, de s'accorder le temps, mais euh, je rêverais de parler euh, l'arabe littéraire. Oh là là, Alors, littéraire ouais. en plus compliqué. Attends, parler le d'Erija, un truc comme ça. Moi, aussi, moi je parle un peu arabe maro... marocain ouais. mais littéraire, c'est très compliqué. Bah ouais, après, c'est le truc qui te permet de naviguer un peu, un peu partout, tu vois. Euh... J'aime bien aussi le kurde. Le, le oh. kurde, c'est une très belle langue. Euh, voilà, j'ai quelques mots en kurde et tout, mais c'est... Voilà, bah, J'avais ouais. jamais, jamais entendu ça. Mais oui. c'est un, un atout énorme dans ce métier de parler plusieurs langues. C'est euh, peut-être une des... F... Une des plus grandes forces que tu puisses avoir en tant que reporter. Carrément, carrément, carrément. P pour un reporter, c'est comment est-ce qu'on voit les projets qu'on peut porter Et surtout, comment est-ce qu'on envisage l'après et le développement dans sa carrière Typiquement, tu as 32 ans. ouais Je ne sais pas si tu vas faire ça jusqu'à 58 ans ou 72. Je, je, je suis sûr que je vais faire ça jusqu'à Je te le souhaite, mais il y a un après et on voit ça comment On continue d'imaginer D'aller sur les lieux ou peut-être à un moment de poser une vie plus calme C'est comment pour, pour toi Non, après, je pense que ce que j'adapte, c'est euh, en grandissant, je vieillis. Euh, peut-être que mes, ma, ma vision du monde change aussi. Donc, euh, la, la personne peut-être évolue un peu et tu changes peut-être ta manière de travailler. Mais euh, moi, je sais que je veux j'avais fait une vidéo d'ailleurs où j'expliquais je, pourquoi je pense que je serais reporter toute ma vie. Euh, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, je pense que c'est toujours un truc que je ferais parce que ça m'anime de ouf. Et j'ai trouvé vraiment... Ce truc de dans la génération, on a beaucoup, tout le monde se pose beaucoup de questions sur le sens, la quête de sens. Pourquoi je suis là Qu'est-ce que j'ai envie de faire Comment je peux contribuer à quelque chose Moi, c'est aussi, je disais, j'ai le luxe d'être chez Brut, J'ai eu le luxe hyper jeune de trouver ce que je pense être ma vocation. Tu vois euh, Et ça a tout changé dans ma vie, c'est qu'en fait très vite, très tôt, j'ai arrêté de me poser des questions sur ce que je voulais faire c'est que d'un coup, euh, je suis rentré dans un tunnel, ok, je suis là pour ça. C'était évident. C'était une évidence. Et j'ai eu plein d'épiphanies qui continuent de se produire. En fait, dès que je tourne un reportage où j'ai du sens, ça m'est arrivé à plein de moments, notamment euh, très vite dans ma carrière quand j'ai commencé à couvrir euh, la malnutrition aiguë sévère, euh, parce que j'ai filmé des choses très, très difficiles avec des enfants qui mouraient de faim et tout. Et d'être là avec ma caméra pour dire ce qui se passait, et j'étais le seul, tu vois, à cet endroit-là, à ce moment-là, c'est Ouais, c'est ma mission en fait, je suis là pour ça. Et, euh, et ça, je ne vois pas comment ça peut partir. Aujourd'hui, dans, dans ma carrière, dans qui je suis, dans l'être humain que je suis, je, je suis devenu, parce que aussi ce que je vois me construit, tu vois, me change, me fait grandir, me fait évoluer, ce que je vis euh, euh, me fait changer. Je ne vois pas comment ça, ça pourrait partir. Donc, euh, et, et pour moi, le journalisme est indissociable du terrain. Je n'envisage pas, à part sur quelques problématiques très particulières, notamment l'OSINT, c'est-à-dire l'open source, c'est-à-dire pouvoir enquêter euh, en remote euh, ouais, ouais, ouais. Sur, euh, avec de la data, avec des archives qui arrivent de partout, etc. La guerre en Ukraine, tu peux la raconter avec juste Telegram et TikTok. Oui, oui, oui, oui. Partout. Hein. Parce que tout le monde a un téléphone portable. Les soldats ukrainiens, euh, ils ont entre 20 et 30 ans. Ils sont tous en train de filmer ce qui se passe sur la ligne de front. Donc... Voilà, ça, tu peux le faire en OSINT. Mais pour moi, fondamentalement, le journalisme, c'est faut aller voir les gens. Faut parler avec les gens, faut aller filmer sur place, faut aller faut être sur place. Tu vois, même moi je suis allé dans beaucoup de pays du monde, plusieurs fois souvent, et je considère encore que la plupart des pays où je suis allé, je peux pas en parler correctement. Alors je que tu es euh... déjà allé ouais. et que tu as déjà vécu le truc Et en vrai, je ne peux pas, pas, pas en parler correctement. Ouais. Ouais, tu vois, ouais. expliquer euh, dans le détail ce qui se passe en Syrie, en République démocratique du Congo, je ne me permettrai jamais de le faire. Si je devais le faire, je mettrais autour de moi euh, trois chercheurs spécialisés dans des domaines différents, etc. pour être, ne serait-ce qu'un tant soit peu, un peu pertinent. Donc, il euh, faut rester très humble, très modeste sur ce que tu penses savoir de ces endroits-là. Il euh, y a aussi des situations que j'ai filmées qui ont vachement changé, qui ont évolué. Donc, il euh, faut que tu portes aussi un regard critique sur ce que tu as pu faire, ce que tu as pu filmer. Et, euh, et donc, voilà, tu vois, euh, je considère que je suis tout le temps en mouvement, en évolution. Et euh, ouais, non, je me vois pas. J'aime trop ce que je fais, quoi. J'aime trop ce que je fais. Tu as dit une phrase que je trouve vraiment grave cool. Tu as dit, pour moi, le journalisme, ça ne se dissocie pas du terrain. Ouais. Du coup, quelque part, quand tu vois, par exemple, euh, des journaux ou alors, par exemple, sur CNews, BFM, des trucs comme ouais. ça, des gens en plateau qui font ouais. de grandes saillies, ouais. qui discutent tout pas le même en direct de leur plateau, mais sans jamais aller sur place. Donc, On par fait. exemple, bah, typiquement, en ce moment, ça va être de parler sur les manifestants, mais après, sur ouais, d'autres ouais, situations, ça sûr. va être d'autres situations. Ouais. Mais les mecs n'y mettent jamais le pied ouais. et parlent toujours très fort. Des fois, disent des propos très graves. Ouais. Mais par contre, ne mette jamais le pied sur le terrain. Toi, par contre, ça, c'est une vision qui est à l'opposé de ce que tu prends. On ne fait pas du tout le même métier. Et là, il faut être très, très clair. Ça n'a rien à voir avec du journalisme, avec ce que moi ou les gens que j'admire font pour des médias. C'est du commentaire. C'est euh, comment on appelle ça Ils appellent ça des, des éditorialistes. Ouais, des chroniqueurs. Pour moi, c'est absolument très, très loin de la réalité. Et euh, je participe participerai jamais à ces trucs-là, parce que, voilà. Euh, mais euh, on ne fait pas le même métier. Et ça, c'est très important que vous le compreniez, les gars qui regardaient euh, ce live ou euh, qui materont cette vidéo en replay. Ouais. Euh, ne pensez pas que c'est du journalisme. Ne pensez pas qu'il représente quoi que ce soit dans le journalisme français. Ce n'est pas le cas. Euh, si vous voulez vous concrètement savoir ce que c'est que le terrain, sur Brut, vous regardez Rémi Buzine en live parce qu'il est sur le terrain dans toutes les manifs. Euh, vous regardez euh, les reportages de nos reporters, etc. Ça, c'est du concret. Ça, c'est du... Euh, on est sur le terrain et, et après, on est humain, on fait des erreurs. On, on, on peut faire des erreurs qu'on modifie. Nous, ça nous arrive tout le temps de dépublier de, de des vidéos parce que, merde, là, j'ai fait une erreur éditorialement. Je me suis trompé sur un chiffre ou euh, j'ai dit une bêtise. Ça m'est arrivé, tu vois. Ou là, j'ai fait un tracé sur une carte qui n'est pas bonne. Chez Brut, on fait tout le temps ça. On se remet tout le temps en question sur ces trucs-là parce que bah, ça fait partie de, de la matière humaine. Mmh. Euh, moi, je peux faire des arts. Et euh, et euh, mais bon, voilà, pour en revenir à ce que, ce que tu... Ce n'est pas du journalisme, on ne fait pas le même métier. Très, oh. très important. Okay. Et ça serait franchement, c'est une insulte de penser que ça peut être le même métier quand je vois où sont certains de mes potes aujourd'hui, euh, ce qu'ils font, les risques qu'ils prennent, et voir ce qui est dit euh, en plateau, tu vois. Donc non. Très bien, très bien, très bien. C'était un cas vraiment super intéressant, je trouvais. Et ça permet vraiment, je, je trouve, euh, bah, de conclure ça gentiment. Personnellement, euh, j'ai abordé à peu près l'essentiel des points que je voulais aborder, et même d'autres. Vas-y, tu sais quoi, on, on prend quelques minutes comme ça, c'est la fin du live. S'il y a des gens qui ont peut-être quelques questions, qui sont en ou quoi, on peut les remonter. Ça fait mais... une heure et demie là Ça fait une heure et demie. Wow, ça et être... 19h30, 90 minutes. Euh, ça passe pas. Ouais. Vas-y, je suis curieux. Est-ce ouais. que les gens ont des questions Bah hein. Bien sûr qu'ils ont des questions tranquillement. Tranquillement. Dans un temps qu'on veut 3 heures, 3 heures de live. Alors, les gars, hey, je vais vous parler français. Je jeûne. Ah bah ouais, putain, <rire> c'est bien faux là. J'ai déjà fait 3 heures d'émission cet après-midi sur l'équipe. Là, 1h30, ça fait 5 heures, j'enchaîne des plateaux. C'est pas si difficile. Une ou deux questions, pas plus. Voilà, mais non, non, non, et après, après, Je suis pas pro... pressé, je suis pas pressé, mais je peux pas faire 3 heures. Non, tu non, t'es ouf. Je peux pas. je peux rajouter 40 minutes. le mec, il est en. quelqu'un demande. Quelle est ton Meilleur souvenir dans ton métier, tu dois avoir ah, un souvenir. Alors, ah, je sais, c'est difficile. Ah, as avec avez vos questions, les gars. Des, des bons souvenirs, j'en ai des milliers. Oh, let's go! Quand je parlais des épiphanies, tu vois, euh, j'ai dit à un moment euh, qu'il y avait euh, des moments dans ma carrière qui ont fait que j'ai compris le sens de ce que je faisais et, et qui ont fait que c'est une mission pour moi. Ouais, euh, des bons moments, j'en ai eu plein. Ou des moments où tu vois, tu es avec ta caméra et souvent j'étais pas en train de filmer et tu te dis. Putain, c'est fou. Putain, c'est fou de vivre ça, ouais. de voir ça. Deadline. Parce que souvent, tu filmes des trucs historiques, des situations historiques. Ça peut être des manifs en France. Hein. Il y a des manifs qui sont euh, bah, charnières pour une situation ou autre. Euh, quand tu es sur la ligne de front en Ukraine, euh, tu vis quelque chose d'historique si tu assistes à des événements forts, etc. Donc, il y, y, y a ça qui fait que souvent, c'est des événements très, très forts. Et tu dis, putain, c'est dingue. Mais après, euh, moi, souvent, les moments que je préfère, c'est les petits moments de moment d'humanité où je ne suis pas en train de filmer et il euh, et y a une petite lueur d'espoir dans un truc euh, bon il faut savoir que moi je, je, suis, je suis très touché par les enfants euh, j'ai beaucoup, beaucoup fait de documentaires autour des problématiques euh, autour des enfants de l'enfance blessée euh, des enfants euh, malnutris ou blessés en zone de conflit etc j'y suis très très sensible et, euh, et, euh, et souvent les meilleurs moments en reportage c'est des moments, des scènes de vie, des sourires, des trucs de, de, de gamins avec qui tu joues. Tu, vois, as, tu poses ta caméra et tu passes juste un petit moment, tu joues avec eux, ils te font un sourire ou ils, ils te regardent, tu vois. Voilà, c'est sans rentrer dans le cliché, etc., d'un quelconque pays ou autre. C'est juste des petits moments d'humanité qui font que euh, il voilà, y a une petite lueur d'espoir dans le chaos, dans le truc, et c'est des moments mais tellement forts, tellement beaux. Et, euh, et ouais, j'aurais pas d'exemple comme ça, mais tu vois, J'en ai un, typiquement, quand j'avais 25 ans, là, un de mes premiers, euh, premiers docus en freelance, j'étais parti au Malawi couvrir une... Euh, donc, le Malawi, c'est un pays en Afrique, euh, au sud de, du continent africain. Et euh, c'était une épidémie de choléra euh, dans, qui touchait une communauté de pêcheurs qui vivait sur un lac, le lac chilois qui est un des plus beaux lacs euh, d'Afrique. Et, euh, et pour aller les voir, j'étais sur une pirogue euh, où on, euh, avec des pêcheurs, en fait, tu vois, et, et les mecs... Ils, déplacer, ils utilisent des très très longues tiges de roseaux qui plantent dans, dans la mer et, euh, et, des, et tu vois tu passais dans les roseaux pour atteindre euh, oh, la dinguerie ouais, des, des, en, en gros leurs maisons de pêcheurs sont des, sont des euh, comment ils appelaient ça les maisons de pêcheurs putain ça avait un nom c'était magnifique en plus euh, alors, et, et c'est euh, fait en roseaux séchés tu vois et c'est des maisons sur l'eau et tu, et tu vois tu, tu filmes ça et vraiment tu es là putain mais c'est Incroyable en fait, tu vois, de, de, de, de, de faire ce métier, de pouvoir rencontrer ces gens-là, de pouvoir peut-être contribuer à les aider un peu en apportant de l'information. Tu vois, à l'époque, j'avais su, bah, c'était Médecins Sans Frontières qui faisait une campagne de vaccination contre le choléra bah, pour empêcher que les gens meurent, etc. Et qui commençait à, à les aider d'un point de vue sanitaire, pour que, parce que le choléra se répand souvent dans les sanitaires, dans les eaux usées, etc. Et euh, c'était passionnant, c'était hyper enrichissant. Et puis le lieu était dingue. c'était sur des villages de pêcheurs. Sur le lac Chilois, tu marchais sur des roseaux séchés et tout. Et je sais pas, tu vois, c'est des petits moments comme ça où tu te dis, putain, c'est euh, fou la vie. Tu vois franchement, je le ressens de ouf. Les gens, ils disent maison sur pilotis, c'est ça euh, Alors, c'est pas maison sur pilotis, c'était... Non, mais c'est un, ouais, un nom local. Okay, c'est un ouais, nom local sûr. et ça me, ça me saoule de pas m'en rappeler. Mais il n'y a pas de, de problème, c'est pas grave. Les Zimbabweiras. Zimbabweiras Je crois. Putain. Les amis, Zimbabwe, c est, c est, je suis pas nom. sûr, putain. je crois que c'était Zimbabwe. J'aime bien le nom, ça oh ouais. met bien. Forcément, le classique, c'est quoi le prochain reportage Si Tu peux déjà en parler. Alors, euh, là, le prochain reportage. Alors, il y a un, une série documentaire qui va sortir euh, sur la chaîne YouTube de Brut. Euh, sur Ragnar le Breton. Ok. Euh, donc euh, je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais en tout cas c'est euh, voilà c'est un gars sur les réseaux sociaux un comédien humo humoriste euh, qui a voulu faire un combat de MMA, mais le combat de MMA a été annulé, il est reporté. Hein, on va voir quand est-ce que ça se fera. Mais je l'ai suivi pendant presque un an pour raconter pourquoi il veut rentrer dans la cage. Et euh, bah pour ceux qui regardent un peu ce que je fais aujourd'hui, euh, notamment autour, autour du MMA, parce que j'avais fait un truc sur l'UFC à Paris, euh, où j'avais suivi euh, Fernand Lopez et Cyril Gann, il euh, y a le Fight Club sur le KOTS, et je, je réalise aussi une série, en, euh, un docu aussi sur Morgan Charrière, qui est combattant de MMA au Cage Warrior. En gros, j'essaye toujours de raconter pourquoi il veut rentrer dans la cage. Ok. Et donc là, la série documentaire, c'est pourquoi Mathias Ragnar, le breton, ah, voulait veut rentrer dans la cage. la cage. Et je pense que ça va beaucoup vous plaire. Donc ça, c'est le premier, ça va sortir à partir de la semaine prochaine. Excellent. Et euh, les prochaines missions, il y a de fortes chances que je retourne en Ukraine, okay. euh, prochainement, okay. et euh, en République démocratique du Congo. Parce qu'en gros, aujourd'hui, je préfère retourner dans des pays où je suis déjà allé pour raconter comment la situation évolue. Pour faire un point. Ouais, voilà. Okay. Plutôt que d'enchaîner de, les pays et de cocher des cases, moi, j'aime bien retourner voir les gens que j'ai ah, rencontrés. C'est grave intéressant, ça, ouais. tu vois. Te dire, je suis venu vous voir il y a quatre ans, quatre ans plus tard, qu'est-ce qu que ça a donné Ça a ouais. changé C'est mieux Je ne suis pas bien. dans une quête de, tu vois, de faire, ah, je vais faire tous les pays du monde, etc. Tous les trucs. Euh, la plupart des endroits qui m'intéressaient, j'y suis allé. Et aujourd'hui, j'ai envie d'y retourner pour raconter comment ça évolue. Et je sais qu'aujourd'hui, avec mon travail et bah, la communauté que j'ai construite sur YouTube et ailleurs, je sais que les gens sont hyper intéressé par l'actualité internationale. L'année dernière, tu vois sur internet, l'Ukraine c'était majoritairement oui. le, le sujet le plus recherché et je sais que les gens euh, tu vois de par les millions de vues que mes vidéos font, je sais que les gens s'intéressent à tous ces sujets-là. Donc euh, je réfléchis à tu vois de nouveaux formats sur l'actualité internationale euh, pour que plus régulièrement, je puisse vous raconter ce qui se passe quelque part aussi avec les gens qui sont sur place. Okay. Tu vas laisser aussi un peu les locaux raconter euh, leur quotidien, leur propre vie, tu vois. J'ai ouais, pas forcément réaliser, ouais. besoin à chaque fois d'y aller. Les gens peuvent se filmer avec un téléphone portable, tu vois. Comme ça, plus régulièrement, de manière plus régulière, euh, bimensuelle, hebdomadaire, j'en sais rien, vous avez des nouvelles de euh, la ligne de front en Ukraine, de euh, la malnutrition dans tel pays, de euh, euh, la guerre au Congo qui vous avec euh, le M23, enfin, tu vois... C'est euh, tous ces trucs-là auxquels je réfléchis, parce que je sais que ça vous intéresse, ouais, les gars. C'est vrai que j'ai vu pas mal de gens, même parce que je sais qu'il y a des grosses communautés de RDC, et c'est vrai que je vois souvent parler des gens, parler de la situation là-bas, et moi, je suis même pas très euh, alerte sur ça, et je pense ouais. que beaucoup de gens ne sont pas alertes sur ça. Euh, bien ouais. sûr, et puis il y a des millions de gens qui vivent là-bas, donc ça, euh, vu que c'est sur Internet, tu vois, il y, euh, y a plein de chaînes YouTube qui font du contenu sur ce qui se passe en Afrique centrale, Afrique subsaharienne, euh, même au Maghreb, hein, qui cartonnent, parce que juste, il y a très peu de... Il y a très peu de choses qui sont faites sur ces zones-là, sur YouTube, sur Internet, de manière générale. Et les gens ont besoin d'aller dans des endroits où ils ont confiance dans l'information qu'ils vont lire. Donc, euh, donc je crois qu'il y a un truc à jouer. Très bien. Très bien. Voilà. Voilà. On va se laisser deux dernières questions que j'ai en tête et que j'ai pris du chat, qui sont bien. Comment réagi tes parents la première fois que tu avais fait un reportage ah. <rire> Euh, <rire> Elle pas comme non ouais ma, ma mère est toujours ultra flippée hein, quand je parle à chaque fois que je l'appelle alors que je sais pas j'ai fait 80 documentaires etc à chaque fois c'est non tu vois donc euh, non tu vois c est, c est, c est, on rigole mais voilà c'est dur pour pour, pour pour pour les parents après je pense que ils ont comp ils comprennent quand même euh, aujourd'hui ce que je fais et pourquoi ça a du sens pour moi donc euh, je sais que ils, ils me soutiennent après, euh, ma mère me dira, elle sera elle me dira jamais euh, « Je suis content que ailles, euh, là -bas, tu ailles là-bas. » Mais euh, voilà, euh, sûr. Ça, ça passe. C'est sûr, c'est sûr. Et pour terminer, est-ce que tu as peut-être des recos Pour terminer, genre des recos culturels. Ça peut être un livre, ça peut être une chaîne, ça peut être un film, ça peut être euh, n'importe. Peut-être un truc qui t'a marqué, un livre ah, que as dû, lu. Un... J'aurais dû me demander ça. Ah, c'est vrai que j'aurais dû pareil. demander en amont. Ouais, ouais. Excuse-moi, j'ai mal fait mon travail sur celle-ci. Euh... Il y a tellement de trucs que j'aimerais euh... Bon, Après, en vrai, ici, je suis sûr que il euh, y a beaucoup de gens qui regardent Jean Massier sur Twitch, oui. je pense que c'est important parce que je sais qu'il voilà, faut qu'on parle de politique sur Twitch, c'est important et, et, euh, et il faut qu'il y en ait plus euh, après en, en YouTube je vous conseille, si vous ne connaissez pas je vous conseille vraiment l'univers d'ALT 236. Ok. Est-ce que tu, tu connais Non, ça me dit rien. C'est une chaîne. Euh, c'est très difficile à décrire, Alt 236, mais c'est un, un compteur. Ok. Voilà, c'est un gars qui parle de sujets qui sont dans notre inconscient. Euh, c'est ouf. C'est voilà, vraiment dingue. Ouais, je trouve qu'il a, il a un talent fou. En fait, d'avoir sur YouTube, euh, tu vois, même comme des gars comme Feldup, tu vois, d'avoir sur YouTube des gens qui produisent ce type de contenu gratuitement, en très long format, en écriture et tout, c'est. Ça me fascine, tu vois. Je trouve ça super beau. On a beaucoup de chance sur le YouTube français, tu vois. Si on devait aussi parler d'un truc, c'est que le YouTube français est extraordinaire. Il n'y a aucune autre. Ah oui, c'est de la frappe. Aucun autre pays au monde, mais même de manière, la communauté Twitch française est la plus puissante du monde. Tu vois. Enfin, c'est. Il euh, y a une spécificité française dans la création. Et, euh, et donc, pour en revenir aussi au journalisme, qui est phénoménal. Euh, mais ouais, ALT euh, Alt 236. Putain, y a, y a... Ça a parlé à tout le monde dans le chat avec Zoki. Hein. Bah ouais, mais il faut que. Putain, je suis un, je suis un enfoiré de pas avoir pensé à. Euh, euh on n'est pas pressé. Franchement, je te dis, on est tranquille, là, c'est fin d'émission, on est gentil. D'ailleurs, je bah, précise pendant qu'il est en train de réfléchir un instant. Vas-y, ah, ouais, vas ouais. euh, euh, Pour ceux qui arrivent là tardivement, bon, on est en fin d'émission, restez, l'ambiance elle est bonne et tout, il n'y a pas de souci. Ça arrive sur YouTube dès ce soir et la euh, Twitch est gratuite. Donc, euh, une fois que c'est coupé, là, si vous voulez tout vous revoir depuis le début, ça fait 1h40 déjà, on est ensemble, on parle de plein de trucs, c'était vraiment passionnant. J'espère <rire> que vous avez passé un bon moment et on va conclure ça pas, là, gentiment pas assez dans ton studio. Non, tu sais pourquoi Il y a la DGSI, il y a la si regarde, on a l'explique. Ah, bah, oui, bah oui, je la connais bien. Ouais. Tu, tu veux mon téléphone, je suis connecté au wifi fi si t'as envie. Euh, <rire> ouais, c'est pour aller sur... Putain, ils ont... Ah ouais, il y a carrément un brouillard Eh ouais, mec euh, T'as Twitter, là, comme ça, je suis en ouais, moment, ouais, je, je vois les gens... Ah, Twitter. attends, ah, Tu veux voir tes abonnements Ouais, parce que c'est un peu... C'est les gens que je suis, en fait, tu vois. Up, up, up. Alors, pour ceux qui parlent anglais et qui aiment bien euh, les contenus hein, d'information, etc., il y a Johnny Harris euh, en chaîne anglaise. Johnny Harris, c'est un, bah, un des plus gros créateurs de, de YouTube sur euh, l'information. Il fait des docs, des mini-docs, des trucs de décryptage qui sont très, très stylés et très forts. Ah, ben bah, parfait, voilà. <rire> euh, bah tiens, en livre, tu me demandais un livre. Il y a la journaliste Salomé Sake ouais. euh, qui vient de sortir un bouquin où elle explique euh, pourquoi. Alors, je l'ai pas lu encore, mais je sais que ça parle de en fait pourquoi il faut écouter la jeunesse qui se mobilise euh, pour défendre ses idées, ses valeurs, notamment autour des problématiques environnementales, et qu'il faut les écouter. Il faut pas que ça soit don de look-up. En, en gros, je, je pense, j'exagère je, je, de ouf, euh, mais elle, elle a écrit un bouquin qui vient de sortir, qui est super. D'ailleurs, ça s'appelle comment Comme ça, vous l'avez. Euh, Sois ça... jeune et tais-toi. Il ça fait ça, ça bien. Il voilà. fait ça qui bien. Qui fait un peu référence aux, aux personnes âgées qui vont dire Ça va, t'as 18 ans, t'es pas capable d'avoir ta propre opinion une conscience politique, tais-toi. Donc, non. Euh, on se tait pas et on parle. Euh, évidemment, la chaîne de. Putain, je te fais plein de recours, mais vas-y, j'y vais. Euh, de Patrick Beau, Axolot. Franchement, d'avoir ça sur YouTube en France, les gars, pff, quel bonheur. Euh, ah oui, en journaliste, mais voilà, c'est pour ça qu'il fallait que j'ai sur mon compte Twitter. Euh, très important, en journaliste, Lou Bureau, Lou Bureau qui a beaucoup couvert l'Ukraine, qui connaît très bien le pays, euh, qui est en ce moment d'ailleurs, donc Lou Bureau l -O -U P, euh, plus loin bureau comme un bureau, comme une table. Euh, voilà, euh, suivez-le, il est hyper intéressant. Il euh, y a Louis Witter aussi qui documente beaucoup les mouvements sociaux en France, etc., qui est super. Euh, vas-y, vas-y, j'enchaîne. En, ah, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et là, les gars, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas eu assez de trucs. Là, euh, et là vous avez du contenu euh, en me euh, Voilà. Si la guerre au Yémen vous intéresse, Quentin Muller, euh, qui euh, connaît très bien le pays, c'est peut-être un des meilleurs journalistes sur le Yémen en ce moment, euh, euh, qui s'y connaît parfaitement et qui a aussi beaucoup enquêté sur les problématiques euh, de, de travailleurs, euh, de travail forcé au Qatar, etc. Bon, bref. Si. Un Gabriel hyper intéressant. Euh, tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk. Euh... On s'en dit une dernière Allez, <rire> une, une dernière. Euh, attends, je cherche du coup... Euh... Ah. On n'est pas bien là les gars. J'aime bien ce décor. Franchement, euh, j'aime euh, bien. Je pense que la saison prochaine, je vais demander aux invités de toujours venir avec un objet. Comme ça, on... genre le premier il vient avec un certain objet et au fur et à mesure le décor s'embellit des objets ah de ouf putain j'aurais pu les inviter un... Ah, pu je pense l'année prochaine je vais cool. demander ça c'est un... un viewer il m'avait dit ça c'était une idée de ouf et je l'ai pas mis cette saison mais tu vois je me dis si chacun ramène un petit truc c'est incroyable ah bah, ton, euh, ouais ça serait, ouais. Euh, il serait hyper stylé vraiment déjà hein là Jay est bien et je me dis tu vois ça ça ça, ça, ça pourrait ça pourrait upgrade le truc euh, vraiment propre tu vois oh. bon vas-y si t'as plus personne euh, c'est pas euh, grave, grave non mais j'en ai plein mais enfin tu vois c'est Un, deux, <rire> cinq, <rire> quatre. J'arrive les gars, mais vous voulez pas putain. Le, le gars. Ah, tu vois pourquoi je dessiner, peux pas live aussi. Dessiner, le mec qui est pas du tout bon. Euh... <rire> euh... <rire> je suis un enfer là. Je suis un enfer. Je suis le pire mec à finir recevoir. <rire> Je ça, pas tu le laisseras bon. dans la vidéo YouTube pour qu'on voit que c'est Ah, bah bien sûr, mais aussi... tu sais qu'il y a zéro edit hein, dans la vidéo YouTube. Hein, c'est posté. Là, là, les gens sur YouTube, ils se tapent un retour en free. Euh, une fin de, de, de live en freestyle. Hein. Zach, tu les gars, mais... je vous jure, je n'ai pas faim. Et surtout, euh, comment dire, genre, euh, c'est encore une demi-heure. Demi il y a encore une demi-heure. C'est 20h15, il est 19h45, je suis bien. Tu vois. Là, s'il si était 20h14, j'avoue, je te. Ah, bah ouais. Mais notre... <rire> si c'était 20h14, je sais que t'as envie de partir. Je sais, je y ah, là, là, ça va. Mais s'il si était 20h14, je t'avoue, je t'aurais mis le coup de pression. Non. Ah ouais bah écoutez si ça si vous aimez les enquêtes euh, suivez le média Disclose voilà. Disclose Disclose Parfait voilà. magnifique C'est un putain de média d'investigation qui sort plein d'informations, plein d'enquêtes de ouf donc voilà magnifique Est-ce que pour terminer ce couvre-chef cette casquette euh, cache un très beau dégradé ou une calvitie humiliante comme moi Ça se voit pas <rire> Là, on est sur un petit dégradé, mais peut-être que... Quoi je, je crois que ça se voit, les gars, que j'ai pas de cheveux. En fait, <rire> euh, je vois pas. Encore. À chaque fois, c'est un truc qui revient. Moi, euh, moi je rase tout, tout le temps. Je, les gars, je suis euh, chauve depuis que j'ai 25 ans. Let's je... go Un des nôtres Bien sûr. Un des nôtres, Bien sûr. Un des nôtres On va pas se mentir, hein, les chauves dominent le monde. Hein. Voilà, voilà Ça euh, me plaît euh, énorme. Euh, <rire> ça, ça me énorme. Exactement. Bordel. Non, non, mais oui, je, je suis dans la team Calvas, moi. Incroyable. Propre. Incroyable, incroyable. Mais belle Calvas, tu vois, un peu. Il ah, euh, y a un petit truc. Vois, ouais, il y a un truc. Il y a du cachet. Ouais. <rire> On aime tu bien. Tu mets la casquette et ça passe bien. Exactement. Euh, voilà. <rire> Et bah, écoutez, les pas à croire que c'est votre dernière question, les gars. Ah oui, bah, bah, après tout ce qu'on sait, bah, bah, bah, qu dit, ça vient okay, conclure 1h45 bah, cool. de Merci Charles, merci gros de m'avoir invité. C'est trop cool, c'est super. Merci, je suis ça très content. plaisir ah, moi aussi. <rire> vraiment, on a discuté de plein de trucs et tout. J'espère dans le chat également que vous avez passé une bonne émission. C'est toujours euh, le, là, le but public difficile en plus. Hein. Ah, ici. Exigeant, exigeant, non, ouais. Oh, ici ils sont très gentils, ils aiment bien en général. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris plein de trucs et que ça a été inspirant pour vous. Pour ceux qui arrivent à la fin, comme je l'ai dit un peu plus tôt, le replay arrive sans doute ce soir ou demain matin sur YouTube si le traitement HD nous, nous torture trop. Des fois le traitement HD se fait en 30 minutes, des fois en 12 heures. Donc en fait on ne contrôle okay. jamais, tu vois. Donc on okay. se toujours le plus vite possible. Et pour le reste, pour ceux qui sont vraiment très pressés, les rediffs sont gratuits sur Twitch. Donc on va couper dans quelques instants et vous allez pouvoir vous refaire tout de zéro si vous avez envie de le faire. Zach olive c'est terminé pour cette semaine. Merci Charles. Merci bon, d'avoir accepté de venir. Ça fait super plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une émission à l'extérieur. Nous ne serons pas à Paris, on sera à Malaga pour... Aller faire oh. une émission avec monsieur Romain Molina. Donc, ah, On aura beaucoup de choses à nous. Beaucoup de choses à voir également Deux la semaine prochaine. Deux journalistes coup en sur ça coup. coup ça, ça me fait très plaisir. Okay. Mais En tout cas, voilà, ce sera super. J'espère okay. que vous avez kiffé. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci à la prod qui a travaillé dessus. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao tout le monde Bye bye